Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour Zach Enrolib 20e ou 21e épisode de cette saison, je suis ravi de vous retrouver, c'est vraiment un... Un grand bonheur, encore une fois, d'être avec vous après une petite semaine assez reposante au Maroc. voilà J'en sortirai une vidéo, mais au-delà de ça, c'était euh, bien de pouvoir prendre un break un petit peu en février, comme ça. Aussi, d'avoir 25 degrés à Marrakech, c'est quelque chose, surtout quand on revient derrière dans la grisaille parisienne, mais ça me permet de revenir avec un sourire comme ça. La peau peut-être un petit peu plus bronzée, bronzée légèrement, mais je, je suis pas le genre de mec qui prend des couleurs. J'espère que vous avez la forme. Sachez que le calendrier de Zacharoli est complet jusqu'à fin mars, quasiment. Et il y a une diversité d'inversions invité assez énorme, donc je suis très content, j'ai hâte de pouvoir vous présenter et de continuer à vivre cette saison, cette saison un peu banger, franchement j'apprécie beaucoup et je vous remercie de la fidélité, ça permet de pouvoir produire toujours plus de lourd et n'hésitez pas, encore une fois, j'aime bien prévoir à l'avance, donc euh, s'il y a des personnes vous dites bah tiens, lui j'aimerais vraiment bien le voir dans un corps libre bah, », même si ce pas forcément youtubeur, streamer ou alors quelqu'un du monde du sport, bah, on peut peut-être essayer de s'ouvrir à de plus en plus de choses, vu que vous répondez présent tout le temps. et ben, Moi, de mon côté, ça me permet d'avoir une plus grosse marge de manœuvre dans ce que j'ai envie d'essayer. On se retrouve aujourd'hui pour une chose que je n'ai pas faite depuis assez longtemps en live, c'est Zach en roue libre à deux, parce que j'ai les frères du rire jaune aujourd'hui. Bonjour monsieur, comment allez-vous je suis impressionné de l'énergie qu'il vient de mettre, sachant ouais. que juste avant que ça commence à tourner, on parlait tranquillement, lentement. Ah, il a démarré coup, au quart de tour. Ouais. Hop, dès que la régie a dit, c'est parti, il a bombardé Bah comme oui, C'est mmh. formidable. Bah oui, bah oui, on est on a expérimenté, on est expérimenté. Ouais, Vous ouais. allez bien C'est un professionnel. Moi, moi, très bien, Henri, comment ça va Moi, pareil aussi. Écoute, euh, tranquillou, bilou. Moi, je suis bien, là. là. Là, ça se voit, t'es détendu Moi, je suis détendu, je suis détendu, je suis <rire> bien. Bon, j'ai des petites combattures au dos, mais ça va, tranquille. <rire> et toi, Kevin, ça va Wow. J'ai eu la chance de voir Henri parce qu'il était venu dans une de mes missions il y a quelques mois. C'est la première fois que je te rencontre, ça me fait vraiment plaisir. Parce Il m'a dit qu'il était parti à, à Lyon pour, pour l'émission. Et euh, moi j'ai dit non, Lyon c'est trop loin. <rire> T'aimes pas Lyon ah, Si, si, mais c'est juste que... Ici on est mieux non Oui. À Paris comme ça, à deux minutes... L'un de l'autre, parce qu'on est voisins, hein, vous le savez pas, mais on est voisins. Ah, c'est beau ça. Ouais, tous les matins, il voit Zach prendre son vélo. Là. <rire> il vient pas d'arriver à Paris, il est plus parisien que les parisiens. Maintenant, ouais. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il se pourrait que maintenant, je vienne à Ouébedia en vélo et plus en train. Ça, ça change un peu la vie, hein, franchement, pour être honnête. C'est vraiment c'est cool. Alors, je suis content de vous recevoir aujourd'hui parce que... Je, je, je, alors Déjà, je vais je vous dire un truc, on va, on va ouvrir les, les débats comme ça. Je suis un grand fan de ce que vous faites. Depuis très longtemps, j'aime bien, bien ce que vous faites, je, je regarde ça depuis vraiment un moment, les petits sketchs, les petits bails et tout, genre littéralement depuis les premières vidéos tu vois Kevin où t'avais encore le ton un peu lent et tout, je, je, je trouvais que ça donnait une sorte de personnalité et, et ça donne, en fait moi j'aime bien quand dans une émission j'ai la chance d'avoir des gens que j'aime bien, tu vois, que, mmh. dont j'aime bien le contenu et donc du coup on va en parler. On va parler un petit peu de vous, de comment ça fait bah, littéralement de travailler un petit peu à deux, de l'évolution, de Twitch, de YouTube, il y a plein de choses très cool à voir. Mais avant, je vais vous demander de vous présenter qui êtes-vous, quel âge avez-vous et qu'est-ce que vous avez fait à l'école Quel a été votre parcours scolaire euh, Kevin Tran. J'ai l'impression que je fais une présentation de CV. <rire> euh, 31 ans. Qu'est-ce que j'ai fait à l'école J'ai fait une école Voilà. Ouais à peu, près, à peu près ce qui s'est passé. T'as grandi un petit peu Où étais comment Genre au collège, au lycée tu as fait quel genre de bac C'était comment un peu euh, ah, J'ai fait, bah, fait lycée, j'ai fait bac S. Après, j'ai fait euh, une prépa euh, maths ouais. Après, j'ai fait école d'ingé. Euh, pendant l'école d'ingé, j'ai commencé les vidéos sur YouTube. Et j'ai très vite compris que du coup, euh, je n'avais pas du tout envie d'être ingénieur. D'accord. Et, euh, et donc du coup, euh, voilà. YouTube, après, ça a fonctionné euh, sur YouTube entre temps. Donc, euh, j'ai eu mon diplôme. Et puis après, euh, on a fait l'aventure à fond sur... Euh, sur YouTube, quoi. étais quel genre d'élève euh, Moi, j'étais quand même bon à l'école. Ouais. ouais. J'étais plutôt bon. Genre, t'as eu les bacs mention très euh, bien, tout ça, machin Non, non, non j'étais fort que en maths et après dans tout le reste. Quand dès qu'un truc ça m'intéresse pas, euh, ça ça se répète aujourd'hui. Hein, dès qu'un truc ça m'intéresse pas, je, je le fais pas. Par contre, quand quelque chose euh, j'aime beaucoup, bah j'y vais à fond euh, sans aucune limite. Henri, scolairement, je crois que c'était un peu... C'était tumultué, on va différent. <rire> un parcours un peu plus sinueux oh bah, Tu sais, League of Legends est passé par là. Hein. <rire> est Alors, Henri, à ton tour. Euh, bah Écoute, euh, Henri, euh, 27 ans, je viens de l'avoir il y a quelques jours. Euh, également bac S, euh, sauf que moi, je n'ai pas fait une prépa ingénieur, j'ai fait une prépa économique, suite à quoi j'ai intégré une école de commerce. Ouais. Euh, de laquelle j'ai diplômé il n'y a vraiment pas longtemps aussi J'ai eu ma cérémonie de diplôme en octobre dernier oh euh, J'ai même sorti une vidéo dernièrement sur le sujet Donc euh, c'est plutôt cool, je suis plutôt content de ça euh, Et à côté de ça, bah, youtubeur, streamer depuis maintenant euh, longtemps Youtubeur depuis plus longtemps que streamer forcément euh, Streamer j'ai commencé en 2019 ouais. C'était ici, oui c'était avec Gigi Tout à fait Sur l'Octogone, euh, l'émission de Smash là, les, les tournois avec le top 8 français euh, et sinon, bah, à côté de ça, euh, ceinture noire de taekwondo et euh, j'ai commencé le MMA récemment. Ah ouais, ouais. Énervé ça Ça fait plaisir. Est-ce que le taekwondo te donne quel genre d'avantage quand tu te mets au MMA Genre, il y a quelle base que tu retrouves euh, Ça donne des avantages au niveau des jambes. Euh, ça veut dire que, en fait, si tu veux le taekwondo, si tu regardes un peu. Je sais pas si tu regardes. Alors, j'en ai déjà vu. Ouais. Je trouve ça impressionnant, mais je, je connais pas plus que ça. En fait, si tu veux, c'est un sport qui montre surtout les jambes. Il n'y a pas trop de coups de poing. D'ailleurs, il n'y en a quasiment pas. Il y a surtout un coup de poing au ventre, mais c'est tout, quoi. Ouais, ouais. Donc, c'est surtout des sports de jambes. Donc, ça donne de l'avantage au niveau des déplacements. Tu as un jeu de jambes qui est plus développé que d'autres sports et tu as des high kicks qui sont un peu imprévisibles. Après, il y a beaucoup de notions qu'il faut, qu faut corriger parce que quand tu viens d'un sport où ta distance principale, c'est le pied, dès qu'on rentre en distance de poing, euh, bah, C'est un peu un autre monde en ouais, fait. Ouais, ouais. Donc les premières fois que j'ai eu affaire à des boxeurs, c'était compliqué. Euh, encore plus compliqué quand j'ai eu affaire à des lutteurs. Euh, donc que tu euh... peux dire à tout le monde ton pseudo, ton, ton surnom au club. Le, le, on m'appelle le T-Rex <rire> <rire> parce que j'ai pas de bras. <rire> J'avais pas de bras, on m'a appelé le T-Rex. Donc euh, <rire> les, oh, les gars. <rire> mais du coup, euh, mais du coup, écoute, je fais mon petit bout de chemin là, ça fait un an et on va continuer à essayer de progresser. Quoi. Ça se passe comment l'obtention d'une ceinture noire? Euh, alors l'option du ceinture noire, euh, c'est comme un examen en réalité, genre tu viens, tu as, as plusieurs épreuves à préparer, tu as sept épreuves en tout, euh, tu as une épreuve de combat, une épreuve de Pumse, qui sont un peu les kata tu vois, ouais. euh, épreuve de culture générale autour du taekwondo, épreuve de coréen par exemple sur comment tu peux savoir parler, enfin donner un nom, deux coups de coup de pied en coréen, okay. compréhension également des techniques en coréen. Euh, après, je t'avoue que j'ai plus euh, tout le euh, ouais, temps exhaustive Est-ce que, est que sur les 7 épreuves, si t'en réussis 6 parfaitement <rire> et qu'à l'épreuve de combat, tu te manges un chaos de zinzin, est-ce que tu l'as quand même la ceinture noire Parce que Genre vraiment, t'as tout d'or des et là t'as pris as, un talon dans alors le. 20 sur 20 sur tout, mais à l'épreuve de combat, <rire> boum. Talon vois. dans le bec, dans euh... les pommes. Alors, je ne te l'ai jamais dit, mais c'est ce qui s'est passé, non je, <rire> déconne, je déconne, Non, euh, en vrai, bon, non, non, parce que ça arrive à tout le monde de, de s'en manger une bonne, quoi. Après, euh, euh, officiellement, euh, euh, non, pas... même si tu te fais dégommer, il n'y a pas de problème. Officieusement, moi, je ne la donnerai pas. Mais... Ouais. <rire> Vous avez grandi où euh, On est né à Noisy-le-Grand. D'accord. Ah, on a grandi à Noisy-le-Grand, je suis né à Suresnes, on est né à Paris. Euh, et après bah on est arrivé à paris moi quand j'avais 9 ou 10 ans 9 ans d'accord 9 ans donc Henri il avait bah, 4 ans du coup ok donc en fait on est voilà on est on a grandi à paris quoi. pur parisien bah pur euh, non puisqu'on est né en banlieue mais euh, enfin oui quasiment ouais. Ouais. il y avait il y avait une bonne vibe dans l'endroit où vous avez grandi etc' dans le quartier tout ça c'était comment ça va on est parti euh, on est parti au bon moment <rire> Juste après, ça a commencé à. Ah ouais? Il y a deux gymnases quand on était petit qui a brûlé et tout. Ok, ouais. Okay. Ah, je savais pas. Je vois. C'était pas la, la, la, la grande joie sur ça. ça. C'était pas non plus euh, dangereux de fou, mais mais on est mieux là où on est aujourd'hui. Je est cap. Normal, normal. Moi, j'ai une petite question nécessairement, du coup, euh, parce qu'on a parlé un petit peu là tout de suite euh, de l'école. Bon, c'est assez gratifiant d'entendre de, de, de, quelqu'un, je fais prépa et tout, tu vois, vraiment, c'est archi stylé. Euh, moi j'ai une petite question du coup vous avez commencé comment les vidéos youtube J'ai vu que ça fait maintenant dix ans que vous avez démarré mmh. euh, les premières vidéos sont arrivées en 2012 à une époque où c'était vraiment euh, ça commençait à de plus en plus se développer il y avait euh, pas mal de, de formats qui commençaient à être adoptés il y avait du gaming mais il y avait aussi de l'humour des machins concrètement qui a créé la chaîne et qui a envoyé la première vidéo et surtout pourquoi euh, bah, je, je euh, bon, donc j'ai fait trois ans en prépa et dès, la, dès le milieu de la deuxième année, je commençais à vraiment ça commençait à m'ennuyer vraiment parce que j'ai compris que c'était pas ingénieur ou même chercheur, que n'était pas forcément quelque chose que c'était pas ma vocation, c'est quelque chose que j'aurais fait mais ça aurait pas été ma passion quoi. Et donc, du coup, euh, je découvre les vidéos sur YouTube, je découvre des YouTubeurs américains, je découvre des YouTubeurs français. Ouais. Et euh, je me dis, bah, c'est cool parce que c'est vraiment euh, la créativité que j'ai envie d'exprimer. D'accord. Euh, tu es dans ta chambre, euh, t'as pas de compte à rendre à personne, euh, tu peux être, enfin, libre, quoi, sur Internet. Même les Cypriens, Hugo tout seul, c'était un peu cette vibe-là. Il y avait donc, eux, mais moi, c'était aux, aux États-Unis, il y avait Ryan Higa, il y avait Kev Jumba, il y avait. Euh, il voilà, y avait euh, des. des, des Bon, aujourd'hui il y en a beaucoup qui exercent plus mais il y avait des, des piliers à l'époque de, de du YouTube américain on va dire et du coup euh, en, en les aggravant, ça m'a vraiment vraiment donné envie de de me lancer et puis c'était la première fois que je voyais aussi des personnalités d'origine asiatique pouvoir euh, euh, bah, créer du divertissement pour tout le monde et qui fassent rire tout le monde donc du coup moi forcément ça m'a inspiré ça m'a donné envie de, de commencer et j'en parle à Henri et je lui dis euh, bah, Henri je crois que euh, après ma prépa euh, dans un an et demi, bah, je vais me lancer. Okay. C'est euh, comment Là, il me fait, attends, là, je suis entre deux games de LOL. Là, parle <rire> il n'y avait là, pas là, LOL je... à l'époque, c'était Dofus. Je suis là, Dofus. Vraiment, là, <rire> oh, Dofus, sur Dofus, Wokfus, ce que tu veux. <rire> et là, non, mais ne me parle pas de tout ça. Là, là, là. Et donc, du coup, euh, j'arrive en école d'ingé et euh, en novembre, euh, on, on lance la chaîne. Euh, et donc, on tourne le 15 novembre. Et la vidéo sort le 27. Et le 15, euh, pour te dire à quel point on connaissait rien, euh, je ne savais pas faire le point d'une caméra. Ok. Je ne savais pas comment faire. Ouais. Donc euh, la première vidéo qui s'appelle « Les Asiatiques », le point change d'un truc à l'autre. Le plan change aussi parce qu'on n'avait pas assez de recul, on n'avait pas l'angle parfait dans ma chambre. Donc euh, Henri se tenait sur mon lit en tenant le trépied comme ça il y avait un à mode, prise et il y avait un pied qui était plus court que les deux autres en fait oh, voilà. donc du coup en fait d'un plan à l'autre à chaque fois ça bouge ça, ouais, et ouais, je ouais. dis mais reste stable là là t'es pas stable là là sur tes appuis ils sont pas solides tu vois <rire> donc euh, d'un plan à l'autre ça change comme et ça, ça, ça faisait 7 sais. heures qu'on tournait. je fais comment ça c'est stable <rire> La LED. et donc voilà on a commencé comme ça on connaissait rien et euh, c'est sorti ça a plu aux gens et puis c'était c'est quelque chose, hein, c'est pas mal parce qu'en réalité, on sent quand même dans, dans les premières vidéos, etc. Le, comment dire Genre l'influence qu'il y avait peut-être un petit peu derrière parce que c'était un peu la méta à l'époque, des fois, des moments de genre de prendre un sujet et d'étayer dessus. Genre ouais, c'est un peu comme ça que tu as construit les premières vidéos euh, Bah, après, nous voilà, on parlait de, de, de sujets qu'on connaissait donc. Euh, euh... Enfin, je ne sais pas si on peut parler de méta parce qu'aujourd'hui je pourrais toujours parler de sujets que j'aime je Car peux le faire dans le même format, bien sûr okay. c'est plus le format phare sur Youtube ou c'est pas le format que tout le monde fait pour moi c'est <coughs> un format que je fais toujours Henri aussi, okay. euh, bah, récemment il a fait sa vidéo sur être diplômé et ça marche très bien okay. et les gens sont très contents, donc euh, pour moi la méta euh, elle est influencée euh, par les personnes les plus populaires donc en fait euh, ça n'a pas de enfin pour moi c'est pour moi c'est un format euh, que j'ai aucun mal à continuer à faire aujourd'hui en 2023 quoi et, et comment vous avez vécu euh, Comment est arrivé par rapport genre aux premières sorties Donc tiens, on fait petite vidéo dans la chambre et tout tranquille, petit montage maison, tout ça, tout ça. Comment est-ce que vous avez eu les premiers retours du public Et comment est-ce que vous les avez vécus Bah, Henri euh, a eu euh, la magnifique idée. <rire> voilà. Filmer vraiment son sourire. Filmer, <rire> son sourire traître. Il a eu la magnifique idée le lendemain où on a posté la première vidéo de partager la vidéo sur un chat porno. Non, en fait, eh, attendez, attendez, attendez, attendez. attendez. Est-ce que je peux m'expliquer me, me un petit euh, peu d'abord Parce que euh, je, je, je ne peux pas accepter une telle diffamation. <rire> non, pas... En disant les Asiatiques. Voilà, tu vois, donc en fait, pas d'explication. Les Asiatiques. Comme ça, tu vois, sur un chat pendant dont forcément les personnes ayant cliqué sur le lien s'attendaient à voir oui. totalement autre chose. Ça a fait des vues, ça a fait des vues, on s'est fait insulter pour ça. Mais, euh, mais au-delà de ça, bah oui, il y a des personnes qui sont tombées dessus, on a eu des retours. Euh, tu voulais te défendre, peut-être ouais. En fait, euh, ce qui se passe, c'est qu'à cette époque-là, euh, bah forcément, on n'avait pas de page Facebook développée ou encore de réseaux sociaux pour pousser une vidéo. En fait. mmh. Donc, ce qui se passait, c'est qu'à l'ancienne, quand tu démarrais une chaîne YouTube, bah, tu allais envoyer un message privé à des pages Facebook adaptées. Oui. Euh, et tu disais, si ça te dit, tu partages, tu vois. Et euh, d'abord, on a commencé par plein de groupes. Alors, à l'époque, il hein, y avait tellement de trucs sur Facebook du genre « Les Asiatiques, c'est les plus BG tu sais, ce genre d'intitulés <rire> de groupes, tu vois <rire> Et genre, euh, je débarque et j'envoie des. Euh, ou alors les Asiatiques de Paris, ou je sais pas quoi. Donc j'envoie plein de vidéos comme ça à plein de, de gérants de pages. Euh, Asian euh, Friends, je un truc comme ça. Oui, enfin bon. J'ai vraiment. J ai, j ai, j ai enfin, j les vraiment, trucs un peu communautaires. C'est ça, non. les trucs communautaires. Ouais. Euh, J'ai également été sur Dofus, sur le canal euh, commerce, pour essayer de pousser la vidéo. Il y a des gens qui m'ont fait des retours sur Dofus d'ailleurs pour ça. Et euh, ouais, euh, est-ce que maintenant je peux dire c'est quoi le site Non, non, non, non. On va rester secret. Bon, ce qui voilà. se passe, c'est que du coup, j'en ai profité pour. Bah, Lancer ça sur ce site là, et euh, j'ai une anecdote d'ailleurs par rapport à ça. Vas-y, c'est que j'ai premier degré un mec de 32 ans à l'époque, j'avais 16 ans hein, qui m'envoie un message, mais vraiment pour me darguer. Premier degré, oh là. parce qu'en fait, quand je me suis inscrit sur le site sans faire exprès, j'avais écrit intéressé par homme. Non, mais frère, c'est pas grave. <rire> Whatever it takes. Whatever it takes, man. Fallait percer. Fallait percer. La mentalité de hustler. Fallait percer, c'est tout. Et soit ça, soit. Voilà. <rire> ah, mais moi, eh, eh, à la, la fin, en un jour, c'était quoi C'était 1300 vues C'était un truc de zinzin. Non, non, en fait, on a posté et moi, en fait j'ai le BDE de mon école qui l'avait partagé. Donc, le lendemain. C'était déjà, c'était 2500, quelque chose. J'avais tout mon lycée aussi drôle. qui avait poussé, euh, c'était fou. Genre, euh, j'étais en TD d'SVT, on était en train de disséquer une souris, mais tu sais, on faisait même pas gaffe à la dissection. Ah ouais, on ouais. parlait des vues de la vidéo, tu vois. Oh, mmh. la folie, sérieux. Donc, euh, ouais, ça a pris assez vite, c'était cool. Ça, ça vous a grave encouragé, je pense, pour continuer un petit peu. Euh, bah... Ouais, ouais, ouais. Bah, après, c'était une phase où, euh, avant de commencer, je pensais que j'avais... En fait, genre, j'écrivais, euh, pré... donc en prépa, les... un an et demi... Euh... Un an et demi, de dernière année de prépa, bah, j'ai commencé à écrire des textes. Et en fait, je pensais, euh, au début, je me suis dit, euh, vas-y, je suis large, j'ai 100 textes. Tu vois, je pensais que j'étais trop large. Mm -hmm. Là, je commence à écrire. Et tu sais, euh, quand tu commences à écrire, tu as envie que la vidéo soit le mieux possible. Donc, tu oui. commences à caler masse de vannes, masse de vannes, masse de vannes. Et là, je fais, en fait, j'ai pas 100 textes. Non, <rire> il n'y a pas 100 textes en fait, dans la tête. Genre, trois sketchs max, tu vois. Et donc, du coup. Euh, donc du coup, avec Henri, on discutait, on disait, « Ouais, là, là, après les Asiatiques, on a la K-pop, on a les mangas. » Mais après, c'est chaud. Hein. Après, là, je crois qu'après, c'est Garage. Hein, que, pas. Je crois, crois qu'il faut arrêter après. Hein. Et, euh, et après, voilà, on, on, on poste ça. Et puis entre-temps, on se dit, « Ce serait cool de faire, de, de faire euh, le basketball. Euh, » On voit aussi que les gens aiment beaucoup voir Henri apparaître dans les vidéos. Donc mm. on se dit, bah, on va essayer d'intégrer Henri un petit peu plus, mais où il est des sketchs à lui. Euh, mais on ne savait pas exactement comment le faire parce qu'au tout début, les gens se disaient que bah, c'était ma chaîne. Et on s'est dit, euh, vas-y, on va intégrer Henri petit à petit. Ouais. Et puis après, on, on, on a fini par trouver euh, presque un an après, on s'est dit, il bah, faudrait qu'on fasse une vidéo sur avoir un frère. Et euh, donc, euh, c'était le premier facecam euh, en France à l'époque où euh, tu avais deux personnes qui parlaient, qui se répondaient et qui se charriaient en même temps dans le facecam. Et euh, d'ailleurs, c'est pas tant fait que ça. Aujourd'hui, aujourd toujours. Même jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas hein. tant de monde qui l'ont fait, je crois. Non. Je ne crois pas. Non, dans cette forme-là, non, ça ne me dirait ouais. pas, pas grand-chose. Et donc, plus. du coup, euh, ça, ça a cartonné, euh, ça a vraiment propulsé notre chaîne. Donc, c'était un, un, un sketch très important dans l'histoire de notre aventure sur YouTube. Ce, ce côté euh, d'avoir la chaîne qui commence à être propulsée et qui, même dès la première vidéo, vous l'avez dit, a été partagée par genre, euh, les pages Facebook, les, profs, euh, les proches, ou alors même les gens de la prépa ou du lycée, etc., en gros, j'essaie d'amener... Vous avez commencé YouTube à une époque où c'était beaucoup moins populaire d'être YouTuber, surtout publiquement. Euh, comment est-ce que vous l'avez vécu avec vos premiers succès et comment est-ce que vous l'avez géré avec euh, vos proches, etc. Parce qu'à l'heure actuelle, bah, je te le dis, on est à WebEd, euh, classique, il y a des gamins qui viennent pour voir Inox Tag, euh, qui attendent devant. Euh, limite, si tu fais un questionnaire à des gamins de 14 ans qu'ils allaient faire plus tard, euh, si tu n'as pas 10%... Minimum de gens qui disent youtubeur ça, ça, ça m'étonnerait, quoi. Mmh. Sauf qu'à l'époque, c'était pas du tout comme ça. C'était limite vu comme un truc de niche, voire un peu bizarre, tu vois. C'est ça que j'aime bien, vu que ça fait dix ans que vous êtes là, vous pouvez en témoigner. C'était comment, genre, quand vous avez commencé, justement, à avoir ces, ouais, ces sujets avec ces gens qui en parlent bah, Moi, j'étais jeune. Euh, après, euh, <rire> la première année, c'était surtout Kevin qui était, euh, qui était sur la chaîne. Ouais. Euh, mais après quand j'ai commencé à vraiment intégrer le duo euh, sur le Rire jaune euh, euh, effectivement ça a commencé à monter en vue et en popularité euh, comment je l'ai vécu alors franchement euh, les gens étaient, étaient sympas en réalité il y avait personne qui euh, essayait de me boulir par rapport à ça en mode t'es un mec chelou ou quoi tu vois ouais, genre bizarre ce que tu veux non, non non non ils étaient même plutôt assez, assez bienveillants vis-à-vis -vis de ça il y avait juste peut-être les profs et, les, et le direlo de mon lycée qui là pour le coup voyaient un peu ça d'un mauvais oeil parce que euh, bah oui je faisais des vidéos etc mais scolairement, c'était le garage, tu vois, donc euh, <rire> il y avait juste peut-être ce souci-là. Euh, il y avait, euh, l'autre fois, j'avais besoin d'une salle de classe pour tourner euh, une, une scène ouais. dans une vidéo, c'était la vidéo euh, « Ce que disent les élèves ». Et euh, quand j'ai demandé à mon proviseur si je pouvais euh, avoir une salle de classe pour tourner euh, un week-end ou, euh, ou même après les cours, il m'a dit euh, « Déjà, et le bac et après on en parle, tu vois <rire> ». On va dire, voilà. La quoi, réponse c est... C est un peu sèche, c'est ça, c'est ça. Elle euh... pique, elle pique. Ouais. Mais sinon, de la part des gens de mon âge, non, non, la plupart étaient... C'était nouveau, mais euh, en fait, ils voyaient que c'était un truc qui prenait Donc, ils étaient en mode continue comme ça, à force, quoi. Donc, ça va, moi, perso. Non, moi, c'est une époque vraiment que je chéris, tout simplement parce que... Euh, je pense que, que c'est une époque qui, aujourd'hui, ne peut plus exister, tout simplement parce qu'à l'époque, on était stressé de... Est-ce que YouTube, ça va durer ou pas okay. Est-ce que c'est ouais. un vrai métier okay. Est-ce que, euh, est que ça va vraiment... Si on se disait, ouais, je pense que euh, Internet, c'est le futur. C'est sûr que les gens, ils consommeront plus ça qu que, que la télé plus tard, etc. Mais c'était des spéculations. C'est vrai qu'il y avait ce pari-là. Enfin, pas que c'était moins établi voilà. à l'époque, moins évident. Exactement. Et donc, du coup, en fait, aujourd'hui, évidemment, un jeune qui commence sur, euh, euh, sur, sur les réseaux sociaux, sur Internet... Il sait que si ça marche pour lui, c'est quelque chose qui peut pérenniser. Parce qu'en plus, il y a beaucoup, beaucoup d'argent. Aujourd'hui, il y a des grosses entreprises qui sont intéressées à ça. Etc. Nous, lorsqu'on a commencé, euh, c'est vrai que moi, mes parents, quand je leur dis, bah, en fait, euh, je veux faire ça au lieu d'être ingénieur... Euh, ça n'a pas passé euh, hyper bien de Ils ouf. étaient égarés. <rire> de, fou, ils, de fou. Ils étaient égarés. <rire> parce qu'ils disaient, mais tu pas fait tout ça, toutes ces études, tata ta, ta, ta, ta, pour... Euh, Faire le clown sur Internet. Ouais, ça. Et euh, mais moi, je comprends, en fait, pourquoi ils il, il ressentaient ça. Mais nous, voilà, c'est une période que je chéris parce que je sais qu'aujourd'hui, même les jeunes qui se lancent et qui vont réussir sur Internet, ils, ils ne connaîtront plus cette période de doute ouais, on s'est dit... De peur. Est-ce qu'on est, euh, est, qu est... Dans un secteur d'avenir. Est-ce qu'on est dans un secteur d'avenir et on a cette responsabilité de construire ce nouveau métier pour que, euh, effectivement, ce soit quelque chose de, de, qui ait de la pérennité et que les prochains qui arrivent puissent en vivre bien aussi sans qu'il y ait des doutes tu vois donc euh, c'était quelque chose euh, c'était un sacré défi ouais. et, et c'est vrai d'ailleurs parce qu'en plus quand on regarde un petit peu euh, les, les jeunes d'aujourd'hui qui débarquent je, je parle comme un daron tu vois mais euh, les, les plus récents euh, qui viennent de TikTok ou même euh, des streamers ou des nouveaux youtubeurs qui arrivent sur la plateforme de Youtube pour euh, diffuser leur contenu ils savent déjà quoi faire il y en a ils n'ont ah jamais, ouais. jamais monté une vidéo de leur vie tu vois et et et ils euh, ont les codes ils, oui ils ont les codes mais par exemple ils ont tout de suite le réflexe de se dire bah, je vais déléguer un monteur je vais avoir un miniaturiste je vais avoir un truc nous on était là en train de galérer <rire> Est bon, que est que que nous, on est sur des tutos de Final Movie, de fou Nous so souvent on dit qu'on est, on est responsable on est les premiers coupables de euh, l'accélération euh, des vidéos sur euh, internet. D'accord. cest que je pense que le, la, la vitesse moyenne de débit de parole dans une vidéo sur YouTube euh, a fortement accéléré après que moi bon, et Henri on a commencé à exercer. <rire> <rire> j'ai vu que avant tout le monde parlait tranquillement après moi et Henri on a commencé à parler très, très vite Même toi tu me parlais tranquillement au début Ouais ouais et après moi je me suis dit non mais en fait là j'ai envie de, de dynamiser j'ai commencé à dynamiser Henri aussi et après d'un coup tout le monde a commencé à parler comme ça et... là, tu vois. To Toi Henri vraiment un... c'est ça qui m'a marqué genre entre vous deux même toi tu parlais très vite mm -hmm. mais toi c'était très énergique Ah oui moi c'était Henri il débite hein. débit, hein. ah, ouais, <rire> l'a fait des choses à dire hein. Encore ok <rire> la performance c'est qu'il débite et il avait un appareil dentaire à l'époque Oh là. Donc ça le ralentissait donc t'imagines la, la vitesse à laquelle il aurait pu parler Ah, ah là, le potentiel que t'as <rire> mais c'est vrai qu'il y a eu cette méta dynamique euh, avec des montages de plus, en, de plus en plus de cuts, des montages de plus en plus dynamiques, etc. C'est vrai qu'il ça, ça, y a eu ce tournant. J'ai l'impression 2014, 2015 et tout ça, ça, ça a commencé à être instauré. Aujourd'hui, ça s'est un peu calmé. C'est toujours dynamique, oui. mais c'est moins euh, full speed. Quoi. Ouais. Mais euh, je pense aussi parce que tu sais que c'est paradoxal et genre, genre, genre, genre, j'en parle souvent en fait. Et de toute façon, avec Zachary Olib, c'est aussi un peu ça. Genre. Euh... Moi, à l'époque, en 2016, quand je faisais des vidéos aussi, genre, c'était ça la mentale. Dynamique, 8, 10, 12 minutes, 15 minutes, mais pas bien plus, tu vois. Genre, si j'avais une vidéo qui faisait 20 minutes, j'étais, wesh. Et je trouvais toujours de quoi que es pour. Euh, C'est long, 20 minutes. Tu vois ce que je veux dire Déjà, ouais. Euh, je, mais j'ai l'impression que maintenant, avec euh, l'évolution, les gens, ils sont de plus en plus sensibles au long format. Genre, mmh. ça ne dérange pas. Genre, et moi, moi aussi, quand j'aime bien un youtubeur, quand je vois qu'il a sorti une longue vidéo, je suis content. Mmh. Par exemple, moi, j'aime bien, euh, je, je le cite souvent, Iconic", Chris D'Iconic. Euh, je trouve qu'il fait de très bonnes vidéos, il parle de, de musique de rap, de trucs à ça. Et quand je vois qu'il sort un truc de 37 minutes, je suis là, oh là là là, régalade. Ou alors la dernière de Seb, où il parle de qu'est-ce qu'est-il devenu oui. Elle est exceptionnelle d'ailleurs. Euh, 40 minutes quasiment, j'étais très content, tu vois. Après, je pense que la consommation est différente. C'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui mettent YouTube en fond lorsqu'ils mangent, des choses comme ça. Donc forcément, plus c'est long, plus c'est agréable. Euh, mais c'est vrai qu'à une époque, c'était euh, le public regarder les vidéos de chaque YouTuber, se concentrer pour voir, euh, pour, pour, pour apprendre, pour rigoler, etc. Donc en fait, je pense que les modes de consommation ont beaucoup changé aussi, tu vois. Donc, euh, ouais, je n'aurais euh, pas exactement... Euh, moi, moi j'apprécie tout type de vidéo euh, soit soit autant que c'est... Donc c'est travaillé, donc c'est intéressant, en tant que euh, le, je sens que le créateur y a mis du cœur. Aujourd'hui, il euh, y a surtout énormément, enfin, il y a beaucoup plus de contenu en fait. Hein. Oui. Plus comme avant, on était au courant de qui sortait quoi. Aujourd'hui, euh, c'est tellement floudé. D'ailleurs, même le bouton d'abonnement n'est plus si pertinent que ça aujourd'hui. Ouais, dans les stats, il ne sert plus à rien. C'est ça. Donc, ça, pour le coup, euh, ça, ça, ça a beaucoup changé. Donc, euh, c'est assez intéressant de voir comment ça se passe. Mais là, par exemple, c'est tout bête, mais même de manière générale, tu vois, quand c'est long comme ça, il le disait Kevin, que les gens ils le mettent en fond sonore. Mais de plus en plus, en fait, euh, tu vois qu'il y a des vidéos, tu n'as même pas besoin de les regarder. Juste. Non. Genre, tu peux juste les écouter. Et tout à pas... Fait. Qui se passe. Ah, par exemple, moi, je, bon, je sais pas si vous êtes passionné de football, mais il y a Willou qui est un bon créateur de, de contenu foot, et lui met toutes ses vidéos là, aussi sur Spotify. Okay. Mmh. Et donc du coup, il bah, y a des gens qui écoutent simplement ces vidéos, alors tu rates une partie des illustrations ou quoi Mais c'est compréhensible. Ouais, ouais, il y a Hugo Decrypt qui fait ça aussi, je crois. Hugo ouais, Decrypt aussi. Mmh. Ouais. ouais. ouais. Bah, Hugo décrypte, lui, c'est le charbon. Hein, <rire> tout ce qu'il balance avec, euh, avec son équipe, c'est vraiment énervé. Et toi, de ton côté, Kevin quand tu étais en prépa, quand tu étais même en école d'ingé, etc., que tu as commencé à voir euh, ces vidéos, je sais que tu avais fait une vidéo où tu avais parlé justement de, de l'école. Ça, ça a eu une influence sur ta scolarité, sur comment tu étais perçu par les gens, tout ça, ou pas, où ça va Non, dans, dans, dans une vidéo, j'ai dit que j'avais douillé mon alternance, que euh, j'avais fait un stage dans ma propre boîte. Coucou Que euh, c'était Henri, euh, mon maître de stage. <rire> J'ai fait euh, 3000 blagues dessus. T'as vraiment abusé. Le lendemain... <rire> moi, moi j'aurais jamais fait mais ça. Mais c'était trop drôle. Le lendemain... Pourquoi il a abusé Parce que... Non mais c'était... Eh ben, attends, tu, tu, tu, tu veux parler moi, où est-ce que t'as fait ton stage Moi, j'aurais jamais <rire> fait, <rire> fait attends, ça Attends, attends il, a deux stages, il a deux stages dans son école. Il en a fait un à Webed. Euh, à l'époque, on était encore web et il en a fait un stage dans ma, dans ma boîte. <rire> euh, attends, attends, attends, attends, j'en ai, ai une autre. Ah, il mais je sais pas si tu J'en ai une belle. J'en ai une belle. J'ai ah, le papier maintenant, je suis diplômé. Ça, ça va, il n'y a -y. pas de risque. J'ai deux stages que j'étais censé faire à l'étranger. <rire> je, je les ai fait euh, officieusement, euh, plus ou moins, euh, <rire> dans mes bureaux de stream, quoi. Et j'ai deux streamers qui m'ont accueilli dans leur bureau à l'étranger. Oh, la folie Les frères. Skyart <rire> <rire> Maître de stage, incroyable Skyart, maître de stage, c'est bon ah ça Ah ouais, non, non, et, et les cafés que je rapportais à LoClear, non, c'était incroyable <rire> les, <rire> les, les, <rire> les meilleurs maîtres de stage, c'est de là le, le, le rapport de stage, il devait être Il devait être bien le rapport de stage, hein. Non mais après, moi, ouais, mon, mon euh, chef de majeur, le lendemain, il regarde, il fait... Euh, non, monsieur Tran, j'ai vu que dans la vidéo, vous avez dit que vous avez plus ou moins douillé le système, bon, voilà. Pas ouf, hein et Là, je regarde, je fais... En même temps, dans les 20 étudiants de la majeure, je suis le seul qui a un projet concret. Donc, à un moment, tu vois, fait... Et donc, elle fait... <rire> oui, euh... Donc, du coup, parce qu'en fait, c'est, la... je suis majeur entrepreneuriat. Ouais. Et il y en a beaucoup qui font ça euh, en mode planque, tu vois. Genre, il euh, y en a beaucoup ils font, vas-y, je fais genre, j'ai un projet pendant un an, comme ça, je valide mon diplôme, tu vois. Donc, en fait, pendant un an, j'étais avec des guignols. Euh... Est-ce que euh, tu as un souvenir genre, du, de l'idée d'entreprise la plus foireuse que tu aies jamais entendue Je ne sais pas si tu as un petit peu de plaisir. Oh là là. Oh là là, là, là, là, là, là, là là. La, là la là, là, exact, bonne question. J'ai encore de questions. Déjà, déjà, déjà, déjà y a, en fait, il y, y a eu tout. Il y a un gars au début de l'année, il dit Bah, moi, en fait, euh, j'ai envie d'ouvrir une boutique de cookies. Okay. Là, je te regarde, tu fais Mais frérot, tu veux ouvrir une boutique de cookies on va ouvrir la boutique de cookies. Ouais, on va faire, on va faire de la pâtisserie. Pourquoi fait tu fais un an d'études en entrepreneuriat Enfin, genre, euh, c'est clair et net le truc, tu vois. Euh, t'as un gars, euh, tous, les, tous les mois, euh, il changeait de projet. Et t'as un gars euh, légendaire. Au début de l'année, la, euh, son projet, c'était ça. À la fin de l'année, c'était le même. OK. Mais dès le début, en gros, il arrive, il dit... Euh, alors, euh, moi, euh, j'ai envie de coder des jeux. OK. J'ai envie de coder des jeux pour, euh, pour l'App Store. Et euh, le, mon projet, c'est que à chaque fois qu'il y a un jeu qui buzz, à chaque fois qu'il y a une appli qui buzz, je la copie <rire> et j'en fais une version un peu plus cheap. <rire> Comme ça, on surfe toujours sur la tendance. Tu vois et Donc il dit par exemple, il donne des exemples. Il fait par exemple Flappy Bird, Doodle Jump et tout. Ça a cartonné. Et bah moi, j'ai envie de faire un, un Flappy Bird de Chipos. Et puis à côté, je vais développer aussi et montrer plein de jeux. Genre, à l'époque, il y avait un canard qui traversait Crossroads. Ouais. Il y avait un canard qui traversait la route. Il y avait comment parquer une voiture. Il y avait plein de jeux à l'époque. Ouais, Temple Run, toutes ces conneries en quoi, gros, c'est une sensu, y, quoi. Oui, <rire> voilà. Ouais, mais non, en fait, Temple Run, déjà, c'est un peu plus tactique à ouais, coder, tu vois. Ouais, ouais. Il prenait vraiment des jeux, genre 2D, <rire> éclatés à coder, tu vois. Et son but, c'était de les copier. Mais en vrai, c'est smart, parce qu'il y aurait eu des gens. <rire> ah non, mais oui. Mais c'est juste que. T'as un mec qui dit clairement, je n'ai pas de talent et je le sais. <rire> je ne suis pas créatif et je le sais. Je suis là pour pomper. Oui. Et du coup, euh, j'aime le plagiat ça. Et il te le dit comme ça, droit dans les yeux. Et tu regardes, tu fais oui, mais là, comment Tu fais non, moi, c'est mon projet. Et voilà. Et ça, et bon, finalement, il ne l'a jamais fait. Je pense qu'il était là pour valider. Euh, pour valider. Ouais, son pour nommer, valider tu ouais. vois. Mais c'était extrêmement drôle. Mais tu sais que derrière ça, il y a, y a un petit talent de savoir plagier et importer des choses parce que tu sais qu'il y a des gens, ils ont réussi à, à buzzer euh, dans, dans le monde au global tu sais, dans l'entrepreneuriat, en ramenant des concepts d'une région ou d'un pays pour juste les implanter dans une région ou un pays où c'est pas présent. C'est l'histoire de l'entreprise. Et il de, de, ouais, bah, y a ouais. des tonnes de gens qui ont fait mmh. ça, qui ont ramené des concepts. Euh, je sais parce que j'ai regardé une vidéo, Alors je ne sais plus c'est qui, je, je crois que c'est peut-être Ludovic B qui avait fait une vidéo sur en gros... Euh, un Allemand, une société allemande ou je ne sais plus trop quoi, qui avait en gros ramené un concept qui fonctionnait en Asie ici. Et à l'inverse, ils ont décliné leur même concept dans des régions où ce n'était pas lancé, tu sais, du style au Pérou ou des trucs comme ça. Et c'est comme ça que ces derniers arrivaient du coup à, à, à percer un peu. Mais bon, après, ce n'est pas la même chose que je prends le jeu, je le fais en chipot, c'est on balance. Ah, C'était pas mal. On le balance à la Sgig. Ce c'est à quel moment que vos parents ont commencé à être OK avec ça Franchement, je ne vais pas te mentir, c'est quand... Quand il y a eu la paye, hein. ouais. c'est quand, quand... C'est ça qui a rendu le truc concret tangible. Ouais. ouais, je pense. En fait, en fait, bon, euh, j'arrive en dernière école d'ingé, enfin dernière année d'école d'ingé. Euh, je commence à gagner à peu près autant qu'un ingénieur, tu vois. Et là, je me dis, bah, en fait, à la fin de l'année, il faut que je gagne beaucoup plus qu'un ingénieur pour que ma mère me laisse tranquille. Tu vois Parce qu'en fait, le deal avec ma mère, c'est, j'ai mon école d'ingé, j'ai le diplôme, tu me laisses faire des vidéos. Sauf que je sais très bien que si j'ai le diplôme et que je fais des vidéos et qu'elle a l'impression que financièrement, je ne m'en sors pas. Je sais très bien qu'elle va rentrer dans ma tête et qu'elle veut... Donc j'ai dit voilà, à la fin de l'année, il faut absolument que je gagne beaucoup, beaucoup plus qu'un ingé. Et donc, c'est pour ça qu'en 2016, j'ai fait euh, bah avec Henri notre chaîne YouTube. Moi, à côté, j'ai fait le show jaune. Mm -hmm. J'ai fait euh, mon manga. J'ai commencé à faire plein de trucs. oui, vraiment, 2016, j'ai l'impression. Ça... 2016, c'était une grosse année pour moi. Euh, une année très importante à l'époque. Et euh, donc, du coup, ça m'a permis de m'émanciper financièrement et que ma mère accepte totalement à 100% ce que je fais. quoi. D'accord. L'avantage. Euh... Ouais, vas-y, vas-y. Non, je dis l'avantage aussi quand t'as un aîné, c'est qu'il bah, il défonce les portes pour toi. quoi. Donc, oui. Euh, quand t'as euh... des frères, sœurs J'ai une petite sœur et deux grandes sœurs. Ok. D'accord, ok. Donc, du coup, mais t'as as pu voir, par exemple, tes parents étaient plus indulgents avec toi que par rapport à tes grandes sœurs. Largement. Largement. Ma mère, elle me, le dit. Ma, ma mère, elle me dit comment je vous ai élevé, vous hmm. C'est rien à voir par rapport à vos Mais grands... en, fait, aînés, en fait, ce que je dis souvent, c'est que les, les aînés, tu vois, ils passent, ils se mangent toutes les portes. De ça, ouf <rire> De ouf Ils se mangent, ils se mangent donc la, la tête est déformée. le petits profite. Tu vois, et la porte après, elle fait. Du, du, du, elle est comme dans la porte. Tu vois, c'est pas un moi, je les ai comme ça. Il a juste à. A tu, à tu vois. Et donc, du coup, ouais, c'était. C'est une réalité des familles, ça. Non, non, non. C'est juste que. C'est clair que scolairement, mes parents étaient beaucoup plus exigeants et sévères vis-à-vis de moi et donc du coup euh, comment dire ça a permis à Henri aussi de trouver un peu plus euh, facilement sa voie, après il y a, a d'autres difficultés qui viennent avec être le petit aussi tu vois ouais mais en gros genre c'est surtout euh, le passage euh, full time youtube et sur twitch plusieurs années après kevin euh, a été beaucoup plus naturel est naturel de la part de mes parents tu vois pas moi de base pendant longtemps euh, à, même c'est à partir de 2020 que moi j'ai vraiment su que je voulais mettre à fond dans la création de contenu ouais. parce que je venais à peine vraiment de rentrer dans mon école tu vois j'aurais eu un diplôme qui m'aurait euh, garanti un job stable parce qu'on dit ce qu'on veut mais c'est quand même un job où on on est tributaire de notre créativité. Tu vois. Donc, en fait, ça, on ne sait pas si ça dure éternellement. Et j'avais un petit peu ce, cette peur-là. Et je me disais, bah, ça se trouve, en 2022, quand je serai diplômé, bah, je vais partir faire un taf classique. Tu vois. Et euh, moi, j'avais fait un stage, du coup, chez, chez Facebook, euh, en marketing B2B. Je... Stylé. Euh, je ne suis pas resté très longtemps, mais c'était <rire> sympa pour le boulot que j'ai fait à Facebook et Instagram. C'était comment euh, C'était... Alors, comment te dire <rire> En français En fait, en fait c'est euh... là que j'ai compris que je voulais être streamer et youtubeur, d'accord voilà. Dans le sens où je devais, je devais euh, trier des, euh, des catégories, donc en fait, euh, je devais aider les business à se dire que Facebook, c'était utile pour faire de la publicité bah, okay. sur les applications. Le qui, fameux Facebook les, Ads. Ouais. Les, les Facebook Family Web Apps. En gros, genre, il fallait les convaincre d'acheter des ads sur Facebook parce qu'il y avait euh, telle tranche de population dessus. Euh, pourquoi Instagram, c'est banger pour tel type de produit okay. C'est bien pour les small businesses aussi, c'est pas que pour les gros, grosses boîtes qui ont des moyens et euh, en gros euh, bah, Attends c'est pas Ubi qui t'a refusé en stage Non Ubisoft il, voule, il me voulait pour Just Dance ah, j'allais être pris en marketing chez Just Dance aussi. Oh monsieur et Il aurait géré la campagne de McFly <coughs> et Carlitos sur Just Dance C'est exceptionnel ça <rire> Ça a été très drôle Non mais j'avais un petit parcours classique qui s'offrait à moi euh, mais en gros, je te passe les détails. C'était pas vraiment très passionnant non plus, tu vois. D'accord. Euh, quoi, l'atmosphère euh... de travail, le délire, le fait d'avoir des horaires, ça te plaisait peut-être pas? C'était un peu ça, tu vois. En fait, c'est Après, euh, encore une fois, quand t'es dans des entreprises comme ça, par exemple, dans les GAFA, euh, t es, t es un, quand t'es un employé là-bas, t'es chouchouté, tu vois. Tu vas pas non plus cracher dans la soupe. C'est juste que moi, personnellement, ça me faisait pas trop kiffer parce que pendant, euh, pendant toutes ces années avec Kevin, euh, bah, en fait, quand je travaillais, j'avais directement les retombées et les abonnés me saussaient, en fait. C'était ouais. juste ça. Ouais. Là où, défendre fois, en j'avais pas cette impression-là, tu vois. Genre, c'est. Oui, il, il, euh, il me dit, ouais, bro, euh, c'est bon, j'ai mon sale à Facebook. Là, je le regarde, je fais. « Mais pourquoi tu fais ça ?»« Si tu fais un stage chez moi ou chez Webed, dans deux secondes, tu gardes ta liberté, on s'en foutent, tu vois. » Et, euh, et, et il me fait euh, « Non, non, mais euh, c'est bien sur le CV et tout. »« C'est vrai !»« C'est vrai !»« Non, non, non, commence pas parce que... »« Ça y il va me terminer, là, c'est bon, encore !» Et donc là, il fait son stage. Au bout de trois jours, je le vois, il rentre, il fait « Oh, Blon, je crois que t'avais raison. » Okay. Bref, et c'était fou, oh, oui. tu sais j'étais là je devais trier, en fait si tu veux pour aider les business à savoir si Facebook c'était banger ouais. ou pas Ce que je devais faire c'est que je devais les aider à savoir c'était quoi les hot topics, donc c'était oh, quoi, là, les, là. quoi les, les sujets phares du moment tu vois et, puis, euh, et, et des fois en fait le truc c'est que l'algo Facebook euh, il te pousse déjà un petit peu les termes, il t'aide, sauf que des fois il y a des bugs Donc tu te retrouves avec euh, le, le Z qui se retrouve près de Clafouti euh, dans la rubrique nourriture et tu dois le supprimer parce que... Ah, logique, c'est un bug, tu vois. Mais en gros, ma journée, c'était ça des fois. Ouais, et et euh... c'est comme si un stagiaire, t'avais un, un gars de Facebook qui refaisait tout ce qu'il faisait derrière. Donc, en fait, tout ce qu'il faisait, ça n'avait ça pas grand-chose, tu vois. Donc, il il fait, voilà, je ne sais pas ce que j'ai fait, Je fais, mais je t'avais dit. Je t'avais pas dit. Et il me fait, euh, ouais, mais tu sais, moi, je suis un mec, il faut que ça m'arrive. Bah, euh, c'est ouais, ouais, vrai, C'est vrai. vrai. à chaque fois distance, foutant de ma gueule, mais c'est vrai, genre. C'est vrai, vrai, gros. Mais gros, si tout le monde te dit, si tu sautes d'un immeuble, tu vas mourir. <rire> Non mais attends, il hey, euh, hey. fallait que je teste. Euh... Non mais si tout le monde, tu là il y avait juste mon père, ça compte. Mais il y avait plein de gens qui me disaient et, Facebook, c'est bien. Juste après, l'année d'après, il y a son maître de, de, de, majeur, enfin, de stage, maître d'entrepreneuriat qui lui dit la même chose. Qui lui dit, voilà, vous en école de en commerce, sachez que techniquement, vous ne savez strictement rien faire. Ce que Je lui dis depuis des années. Et il fait, il, là, il revient, il me fait, il oui, y a autre prof qui a dit que techniquement, on ne savait rien faire et qu'il fallait qu'on ferme bien nos gueules. Et je fais... Oh Mais ça ressemble à un discours que je connais. Quoi. <rire> je, je, euh, ça me dit quelque chose. Ah, et donc du coup, euh, non, c'est vrai que c'est parfois, t'as besoin d'entendre ça, euh, de la bouger quelqu'un d'autre, de le vivre toi-même. Mais, bon. Mais en gros, pour revenir à ce qu'on disait, c'est très simple, c'est juste en 2020, je me suis rendu compte de ça. Et euh, quand j'ai dit à mes parents que je voulais passer en full-time euh, Twitch, YouTube, franchement, c'était en mode, euh, vas-y, tente. Il n'y avait pas de barrière ouais, spécifique. Problème, ouais. ils, a, ils étaient un peu inquiets, mais comme ils avaient déjà eu l'exemple de Kevin, euh, ils se sont dit, on peut, le, on peut lui faire confiance. Et finalement, bah, euh, de fil en aiguille, ça s'est fait. Quoi. Donc là, en ce moment, surtout chez YouTube, ça roule très bien. Et il euh, y a aussi une part de chance quelque part, parce qu'à ce même timing-là, il euh, y, eu, euh, y a eu Coco, il y avait tout le monde de volant écrans, tu vois Donc il euh, y a eu un moment où, quand j'ai pris cette décision-là, il bah, y a eu un accélérateur qui est venu de manière naturelle aussi. Moi, bon, il On va parler un peu du show jaune et tout juste après. Euh, j, mais juste avant, j'ai une petite question parce que c'était ça. C'est quelque chose qui vous a animé et qui vous a concerné pendant des années. C'est quoi l'avantage concret d'avoir une chaîne à deux ou en tout cas de travailler à deux sur la, les vidéos Tu veux je... Ça, je peux. Oui, vas-y, vas-y. Vas bah, en gros, euh, déjà, je pense que créativement, on a on n'a pas forcément les mêmes idées. Euh, là où Kevin euh, est, euh, euh, est très bon pour la structure, structure d'une vidéo pour que ça se déroule de manière euh, ouais. structurée et naturelle. Euh, moi, des fois, euh, j'ai des idées à la con qui, qui débarquent parce que euh, peut-être parce que j'étais plus jeune et que j'avais plus la culture même. Euh, des fois, ça, ça sortait de nulle part. Kevin, il ne savait pas d'où ça sortait, mais il kiffait la blague. Mais et, la petite rêve, ouais. ça Et lui, il structurait le sketch en fonction de certaines idées que je pouvais apporter. Euh, là au moins c'était plus en mode je, je, je brainstormais, je balançais des idées et c'était Kevin qui mettait tout ensemble euh, ça c'était déjà bien pour nos sketchs parce que ça apportait de la diversité euh, et on est toujours plus fort à deux sur ce genre de choses là et euh, surtout c'était pendant la période de, des études euh, quand on devait se concentrer surtout pour un casse préparatoire euh, pour préparer des concours qui sont très sélectifs Bon, je ne peux pas me permettre de tourner des vidéos euh, de, de, tout le temps, tout le ouais, temps, solo, parce ouais. que ça aurait été trop compliqué pour suivre les études. Et c'est là où on, on se relayait en réalité. Ça, c'était vraiment... Ouais, on tournait euh, beaucoup aidé. de vidéos euh, en avance l'été. OK. Pour pouvoir, euh, pendant qu'Henri n'était pas en prépa, on tournait euh, l'été. Euh, une fois, on a tourné 12 vidéos en été, je crois. Oh là là là, là. Et donc, du coup, c'était pour, euh, pour pouvoir tenir le choc, entre guillemets, de l'année. Et puis je pense qu'en fait, ce qui est bien d'avoir une chaîne à deux, c'est que bon, déjà les duos en humour, ça fonctionne généralement bien, que ce soit Eric et Ramsey, Omar et Fred à l'ancienne, etc. Et euh, je pense que surtout ce qui est intéressant pour nous, c'était surtout la palette. C'est-à-dire qu'il bah, y a des sujets comme avoir 18 ans, avoir le bac, passer le bac, des sujets comme ça que moi j'étais déjà un peu trop âgé pour traiter. Ouais, je vous. Tu vois, C'est si t'arrivais à 27 ans avec ben ta grosse à 27 barbe, ans, bah alors les gars, avoir 18 si ans. Vous euh, vous souvenez <rire> Mais euh, le brevet. Euh, <rire> tu, hey, vois, hey, tu dis ça, il euh, y en a, ils le feraient encore. Ils oseraient <rire> le faire. Oui, bah oui, bien sûr. Mais, euh, mais, mais et Donc voilà, Henri m'a permis aussi de, de, de traiter ces sujets-là, de, de l'aider sur, sur ces sujets-là que, bah, que moi j'apprécie, mais que j'aurais pas été à l'aise d'aborder parce que, bon, tu vois, ça fait 5 si ans que tu as eu le bac, tu parles du bac, il y, y a un problème, tu vois. Donc. Euh, ça nous a permis quand même d'avoir... Et puis à l'époque, le public était jeune. Donc c'était des sujet qui t'intéressait aujourd'hui. C'est intéressant, ce mode de fonctionnement. Parce que la semaine dernière, j'ai eu Samuel Etienne. Et lui, il m'expliquait que les questions pour un champion, ils en tournaient 7 par jour pendant 6 jours. Ah ouais. Alors déjà, une machine de guerre. Mmh. On, a, on, a, on a rarement vu ça. Et en fait, du coup, voir que vous avez pu faire 12 vidéos en un été, ça a dû vous... Alors, ça devait être très intense. Mais ce que je veux dire, c'est que par la suite, ça a dû vous laisser quand même... Pas mal de après, temps libre. Après, il y a le montage, mais... Oui, après... Non, c'était montage compris. Ah ouais, pas... ouais c'était un beau rythme 6h du matin minuit ah bah, bel été jours. hein tous les jours pendant l'été tous les jours bon, en compte après l'année c'était bien et tu vois ça on fallait en... percer ouais fallait euh... <rire> fallait percer je t'avais parlé euh, l'autre fois là quand on avait fait notre émission ensemble oui. du fait que j'étais pas beaucoup parti pendant euh, cette période là mais parce qu'en fait on bossait comme des zinzins. bon finalement euh, je suis très content de, euh, de, de de dire que tu vois je suis pas abattu je suis parti ouais, en vacances sacrifier un peu ouais. C'est ça j'ai sacrifié un peu mais je suis pas parti en vacances et pour autant, je suis très content de ça tu vois par contre il y avait des matins « Oh, il y avait Kevin qui débarquait dans ma chambre, il ne voyait pas rêver, il fait « Henri, faut tourner, réveille-toi, ça a le branleur ah. !» Et tu sais, j'étais là, je venais de finir une partie de j'étais en bah Ouais. Est... On, on, est, on est le vote <rire> de juillet, là, pour la paix, un peu Il <rire> y avait une part de ça aussi, t'sais, quand t'es jeune, t'es là, t'as envie de profiter un peu, mais finalement, c'est cool d'avoir euh, ça un petit peu. Ah, bah, un peu en plus, c'était Strat. C'était Strat parce que euh, bah, Henri, euh, il fallait qu'il ait des gros formats de face cam. Donc, par exemple, il y avait... Euh... La prépa, la prépa 2, il y avait euh, « Se prendre un râteau », je crois. « Il fallait des sujets où c'était que lui qui parlait. Un la guitare. La guitare, guitare. Un somnée. Un somnée, guitare. Et en fait, il euh, ne fallait pas tous les poster l'un à la suite de l'autre. Parce que sinon, d'un coup, tu avais viré oui, le oui. d'Henri. Et donc, du coup, il fallait... Euh, euh, c'est une question de, voilà, une fois tous les deux mois, il y a un truc d'Henri, il faut que moi je trouve un moyen de combler entre temps, etc. Ça, tu vois. Et donc, du coup, euh, ça permettait euh, aux, aux abonnés d'avoir quand même Henri à une fréquence régulière, qu'ils ne se disent pas pendant plusieurs mois, mais ça, il a il, disparu, ouais ce qu'il est passé, etc. Donc, il fallait un petit peu euh, calculer comme ça. Après, voilà, le souci, c'est que du coup, tu n'es pas réactif par rapport à l'actualité. C'est-à-dire qu'il se passe un truc, bah, tu ne peux pas réagir dessus parce que ta vidéo elle est déjà tournée il y a longtemps. Donc, du coup, euh, c'était un autre truc avec lequel il fallait bah jouer, qu'il fallait essayer de prévoir un petit peu certaines actus quoi. Mais, euh... pas, pas mal, parce qu'en 2016 j'ai vu, as fait vous avez fait plein de trucs t'en as parlé l'année la, où t'as vraiment un petit peu envoyé, j'ai revu pour préparer cette émission, ne serait-ce que même le vlog NBA quand tu étais allé voir les finales, je l'avais trouvé archi stylé c'était assez marrant euh... À l'époque, il y avait pas mal de formats. Même en 2015, je me rappelle, tu avais fait la vidéo euh, « L'argent sur YouTube », à l'époque, c'était encore un peu tabou, tout ça, machin. Tu étais un des premiers gros à... Euh, aujourd'hui, j'ai l'impression que plus... Rien... Aujourd'hui, on y va, hein, aujourd'hui. Ah, oui, bah, ah, j'ai l'impression que les gens, ils en ont plus rien à foutre. <rire> ah ouais, les <rire> gens, ils s'en vont, là. Hein. <rire> aujourd'hui, euh... voilà. Et moi, j'ai fait une vidéo bio en 2022, j'ai montré la somme, j'ai dit, oh, alors, regardez, yeah. c'est... Yeah, ouais, euh, totalement tabou. À l'époque, on parlait beaucoup, euh, quand il y a un journaliste qui venait de demander à euh, un YouTuber ou un, euh, en mode, combien tu gagnes, tu vois. Euh, je me rappelle, quand il y avait le petit qui avait dit euh, le salaire de, de Kimstar, euh, ouais. euh, qui débarquait chez lui, il avait dit quoi, déjà même plus. Une somme démentielle, genre 3 millions net. Donc, oui, oui, ça, oui oui c'était trop drôle. Mais euh, aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est plus ça, la question. Oh. Aujourd'hui, c'est plus... Euh, D'ailleurs, on, on en a eu affaire à faire une comme ça. Est-ce que vous influencez les jeunes <rire> en fait, en, quel en, pouvoir vous avez sur la Jeunesse c'est vraiment ça fait, qui pose pas, comme question. C'est pas que c'était tabou à l'époque, c'est juste qu'encore une fois, c'était pas établi euh, comme un métier. Donc du coup, on avait tous ce, enfin, on était en combat de d'imposer notre légitimité. Ah, de légitimité, tu ouais. Beaucoup, beaucoup de YouTubeurs étaient là. Bah évidemment que c'est un vrai métier. On joue, on monte, on écrit, on tout. Tu vois, on gère des équipes, etc. Évidemment que c'est un vrai métier et que bah, tout ce qu'on gagne, ça peut faire une grosse somme, mais on, on le réinjecte dans la production, tu vois. Et il fallait le réexpliquer à chaque fois. Aujourd'hui, tout le monde sait. Mais voilà, c'est vrai qu'à l'époque, il fallait euh, tout le temps le répéter, le rabâcher, le truc, prouver que tu n'es pas un imposteur. Un, un escroc Aujourd'hui... Euh, Aujourd'hui, j'en ai plus rien. Là. En fait, moi, moi, ce qui me tue, c'est que tu vois tout ce qu'on vient d'expliquer. Oui, ça fait des grosses sommes et on le réagisse, etc. Systématiquement, dans les montages journalistes, c'était Oui, on gagne des grosses sommes, coupé. <rire> c est c est fin, fin, fin de la discussion. Fin de la discussion. Ah, le beau traitement BFM TV, <rire> bordel. Ah, mais ils font tout le temps ça. Ouais, Mais c'est assez cool parce qu'en 2015, 2016, on a vu de plus en plus euh, avec la professionnalisation de, de, de structures et d'agences, ne serait-ce que style webédia, qui sont intéressés de plus en plus à YouTube et qui ont permis euh, l'arrivée de pas mal de formats. Et notamment bah, un format que vous avez animé, le show jaune. Où euh, vous euh, faisiez un petit peu... Euh... En fait, c'est assez drôle, parce qu'en re regardant une vidéo du show jaune, parce qu'à l'époque, je ne suivais pas de ouf. Et donc, du coup, pour préparer l'émission, je savais que ça existait. J'ai re regardé ça, ça ressemblait un peu à des prémices du React, tu vois euh, Un petit mmh. peu euh, comme ça. Fait différemment, bien sûr, mais mmh. ça ressemblait un petit peu... Pourquoi, pourquoi cette envie d'en de, de, faire une chaîne supplémentaire et d'avoir ce, ce format D'où est venue l'idée Comment c'était produit C'était quoi un peu le bail 40 épisodes Je sais que ça a marqué du monde, le show jaune. L'histoire, elle est très, très simple. Euh... Il que j'ai mon diplôme. Ouais. Et euh, <rire> j'avais un projet de cours à valider. Oh, ça m'est. Et euh, le projet, c'était. Euh, ça s'appelait le projet Cassiope. Ok. Donc, déjà, tu sens que ça pue euh, comme il faut. Ça pue le <rire> Et donc, euh, dans le projet, il fallait, que, il, fa il fallait que tu fasses un projet qui demande 180 heures de travail. D'accord. Euh, que ce soit un travail d'équipe et qu'il ait des deadlines. c'était les trois conditions du projet. Donc, je me suis dit, je vais faire une chaîne YouTube. Euh, ça me demandera 180 heures de travail sur l'année, c'est sûr. Il y aura une équipe, puisque je vais mettre un monteur, un auteur, ce que tu veux, tu vois. Et euh, les deadlines, c'est tous les vendredis à 17h. Voilà. Okay. Donc, donc j'y suis allé. Je suis arrivé devant la meuf qui gère le projet Cachopé. Je lui ai dit, je vais faire ça. Mais je ne savais pas qu'elle allait accepter. Elle acceptait. Donc, effectivement, elle, elle acceptait. Merci beaucoup et, euh, et sauf grâce que moi, elle, si pas... le show jaune existe en fait bah, <rire> non, non, non, non, exactement et en fait à l'époque moi j'avais pas euh, pas les thunes de, de produire une émission tu vois, parce que c'était les débuts d'internet on avait pas les mêmes sommes et tout et euh, du coup moi j'étais signé chez talent Web qui a été racheté euh, par Webedia j'étais signé chez eux entre 2015 et 2021 ouais et euh, 2020 je sais plus et donc du coup euh, bah, à l'époque c'est talent Web qui a produit le, le show jaune et donc c'était leur chaîne d'accord et euh, du coup, bah, moi, j'ai fait les 40 épisodes. J'ai validé mon projet de cours sur l'année. Et après, bah, j'ai eu mon diplôme. Et après, je me suis dit, bah, je passe beaucoup de temps à produire cette émission. C'est une chaîne qui m'appartient pas. Euh, c'est un peu dommage de, de m'épuiser pour quelque chose qui ne m'appartient pas. Donc, c'est pour ça que j'ai arrêté la chaîne. D'accord. Et il euh, bah, y a un an et quelques... J'allais dire, tu as repris. Il y a un an, je me suis arrangé avec Webed. Euh, <rire> j'ai récupéré la chaîne. <rire> ça voilà, va. On a discuté. <rire> genre t'as racheté la chaîne ou genre tu as juste repris On va dire accord financier, mais elle oui, est on... ai à moi aujourd'hui. <rire> Génial. <rire> <rire> comment ça s'est développé ce format, le show jaune C'était quoi l'idée Il y a qui qui travaille dessus C'était comment un peu Parce que je sais que ça a, beaucoup, ça a plu à vraiment beaucoup de gens. Euh, bah, comment ça s'est développé C'est pas du tout un format original. Hein. C'est un format qui existait déjà euh, aux US et même il y avait... Euh, à l'époque, il y avait euh, Mathieu Sommet, euh, Antoine Daniel qui faisaient oui. déjà ça. Et on euh, on... quelques personnes m'avaient critiqué de plagiat. Euh, moi, j'ai dit, bah, j'ai un diplôme à valider. En fait, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Ouais, je valide mon projet, laissez-moi tranquille. Que je veux dire. Mais donc, du coup, euh, voilà, moi j'avais un plan qui était très très clair dans ma tête. C'était euh, finir mes études. Euh, cette chaîne a été... Euh... Et puis, euh, c vrai, ce qui est bien, c'est qu'elle a été un moyen pour moi, mais en même temps, le public a beaucoup aimé. Donc, et puis à la, vers la fin je m'amusais vraiment au début c'était un peu galère parce que c'est un autre format ça, ça, ça s'écrit pas du tout de la même façon il faut apprendre à l'écrire mais c'était une année où, où j'ai aussi beaucoup progressé parce que t'écris tous les jours t'écris mmh. tout le temps tout le temps donc j'ai beaucoup progressé euh, j'ai appris à travailler en équipe à faire des retours à gérer le stress d'une deadline tous les vendredis comme ça tu sais, c'est pas une vidéo hebdomadaire où, euh, comment dire, où tu, tu vlogues c'est une, une vidéo hebdomadaire où t'écris tu tournes enfin c'est un, une vraie création quoi, tu vois donc du coup euh, forcément il y a des semaines où il y avait des vidéos où j'étais un peu moins fier j'étais en mode ah ouais celle-là je l'ai. Je, je, je la kiffe pas de ouf mais j'ai pas réussi à faire mieux en une, en, parce que c'est deux jours d'écriture tu vois en deux jours j'ai pas réussi à faire mieux euh, et puis il y a des semaines où je me dis putain en deux jours on a fait un truc lourd tu vois donc en fait c'était vraiment un, un bon laboratoire et aujourd'hui je l'ai récupéré je peux faire un peu ce que je veux dessus donc euh, ça me fait très plaisir le fameux troll Singapour ah <rire> <rire> C'était agréable. C'était vraiment une belle monsieur. Les amis du chat dites-lui de ne pas partir, il fait des bêtises. Tu sais que c'est du génie. Hein vraiment, euh... Le troll Singapour, c'était du génie. Hein Mais c est, c est, c est... sa réaction, est... était Tu sais, il avait peur à un moment parce qu'il pensait que j'aurais pu mal le prendre. Ah ouais, ouais. Non, En fait, si tu veux, j'étais tellement en parano à un moment, genre, dix jours avant de partir, j'appelle Nasser. Nasser qui est dans le clip, qui a fait l'instru, tu vois. En fait, ouais. je fais Nasser, je crois qu'il sait. Là, ça, Nasser, il fait comment ça je, je crois qu'Henri, il est au courant. Et il fait mais pourquoi Qu'est-ce qu'il devait dire ça Je sais pas. En fait, je pense qu'il sait, mais il me dit pas qu'il sait. Et il attend de voir pour me préparer l'inverse du truc. Oh je la crois, paranoïa Il était juste en mode fou. De, juste en mode, mec, imagine, on arrive à Singapour et il est là. <rire> et il est là et il nous regarde et il fait alors, t'as voulu me la mettre Tu vois, et genre j'étais en mode. Et genre j'ai commencé à jouer aux échecs contre moi-même. Et sur la fin, j'étais en parano. Ah. Jusqu'à ce qu'on arrive à Singapour, je me suis dit non, mais en fait là, c'est pas possible. Là, alors que dans sa arriver... tête, c'était le singe à Saint-Bas qui se doutait de non, dire, là, on, là, on va arriver, il y aura mon frère, il y aura Samy, ils vont nous attendre comme la Katsuki, ils vont dire voilà, euh, comment c'est, tu vois, et, et jusqu'au bout. Et après, genre, au bout d'un jour à Singapour, je me dis mais en fait, il est pas au courant. <rire> Mais en fait, il sait vraiment pas. <rire> Mais comment c'est possible Parce que moi, ça fait six mois que je suis sur le truc. Et pour moi, c'était tellement gros ce qu'on faisait parce que tous les jours, j'étais dedans, tu vois. En plus, on faisait que troller devant lui, tu vois. Genre, on était à côté de lui on chantait la chanson, tu vois, on, on mettait tous les tu sais vraiment on le troll ouais, les... les ingrédients. On mettait tous les ingrédients devant lui, il était là, euh, tu vois. Mais comment je pouvais savoir hein Et j'étais en mode mais non, c'est pas possible qu'il sache pas. Et je suis genre, à la fin, je joue aux échecs contre lui, j'ai failli perdre tout seul, tu vois. Ouais, je suis mais meilleur. pour <rire> ceux qui le regardent et qui ont peut-être pas capté le délire troll saga, est-ce que je peux le réexpliquer en rapide En gros, euh, on parlait de mes études tout à l'heure et il faut savoir que pour valider mon diplôme, il faut que je fasse 18 mois à l'étranger. Euh, et il euh, bah, y a plusieurs moyens de le valider. Soit tu fais des stages à l'étranger, soit tu vas faire un échange à l'étranger. Soit, par exemple, tu vas sur le campus de ton école non, à l'étranger. Il euh, y a trois campus en tout dans mon école. Il y en a un qui est à Sergi, euh, un qui est à Rabat et un dernier qui est à Singapour. Stylé et si tu veux, j'ai déjà essayé de l'intégrer une fois euh, la, la deuxième année euh, de mon école euh, et il fallait 12,5 euh, pour euh, l'avoir, euh, d'après les papiers que j'avais vus auparavant. Ouais, évidemment, il a eu 12,4. Voilà. 12, non, j'ai 12,5 et la moyenne avait augmenté à 12,7. Non mais... <rire> envie, de mourir. Ah, envie de mourir. Envie de mourir, c'est très simple. Et donc du coup, après, je me dis, hey, une fois, pas deux. L'année d'après, j'ai 12,7. Elle est montée à 12,9. <rire> Et, ah, il te troll. Et, et du coup bah en fait euh, plus ça avance bah plus euh, ça South devient World? chaud bah non c'est même pas ça c'est que en fait euh, à partir de la à, à à bon, à quatrième année ça sert plus à rien en fait bah, ça, si t'avais 14 ça serait fin du débat <rire> si j'avais pas des vidéos à faire qui m'auraient permis de réviser peut-être que <rire> Réglez vos comptes réglez ah, vos comptes <rire> Ça, ça c'est une réponse de fraude, ça. <rire> hey, T'es dans une école, euh, tu, tu portes une cravate, t'as 16. Tu vois, faut oh arrêter. Ouais, c'est bon, tu sais bon. faire un nœud de cravate. c'est Tu vois, genre faut arrêter. Hein, bon, un euh... petit peu au powerpoint. La compta, ça se faisait tout seul. <rire> la finance, les droits, c'est dur. <rire> et en gros, euh, bah, du coup, euh, ça, ça vient de là. C'est juste qu'il y a eu un acharnement. Euh, je me suis refusé tellement de fois. Et au bout d'un moment, euh, c'est devenu un même parce que euh, mon île sur Animal Crossing, je l'ai appelée Singapour. Euh, dans mon décor, il y a des billets imprimés avec écrit rejeté dessus, etc. Finalement, c'est plus devenu une petite blague ou non ouais, bah, bah, avec bah. les abonnés. Euh, mais là, on l'a poussé encore plus loin. Quand, quand dans le clip, t'es devant les secs, là, on voit... <rire> là, c'était le moment marquant oh là pour là lui. Là là là là. Oh là là là là là ça, En plus, on était tellement en stress parce qu'on se dit... C'est tellement l'endroit où il y a des étudiants français. Et ouais. Du coup, j'aurais pu me faire reconnaître. Ah, oui. Moi, j'y allais en mission euh, incognito, tu vois. Ouais, ouais. Parce que si jamais quelqu'un me reconnaît et que et qu'il poste que tu y bah, es qu'il le voit, c'est possible qu'il y ait quelqu'un qui soit les sexes Singapour et qui ait été les premières années avec tu sais, avec Henri. Qui que, connaît tu quoi vois, Voilà, qui connaît Henri. Et... Ah, J'ai vu ton frère. Euh... Fou, ouais, voilà, c'est ça. ça, tu vois. Et là, j'étais en parano. Et au final, comme c'était les fêtes et en plus le campus était en travaux, il y avait personne. On est venu, on a tourné, c'était. C'était la, la, la mission éclair. Excuse-moi, je pourrais demander un mouchoir juste. Si Bien jamais. sûr, quelqu'un de la régie va nous, nous ramener ça gentiment, il n'y a pas de problème. Euh, très rapidement, Kevin, en fait, moi, j'ai vu un truc et j'ai l'impression que ça vient aussi souvent de toi. J'ai vu que tu as souvent eu la volonté de mener, mener un peu le truc à un autre niveau, notamment, du coup, bah, par exemple, avec un, avec un manga euh, qui est I. Euh, du coup, l'animation, tout ça, machin, on voit que tu restes pas cantonné à « je fais juste des vidéos euh, ». Avant qu'on discute un petit peu de ça, euh, concrètement, moi, j'avais une question. Comment est-ce qu'on fait un manga et comment ça se passe, la production d'un manga bah, nous, Moi, donc euh, sur Keihi, c'est un manga comique. Ouais. Donc, euh, c'est pas forcément un fil, un fil conducteur euh, sur, sur, tous les, enfin, sur tous les tomes. Il y en a un qui commence à se développer à partir du tome 2-3. Ouais. Euh, donc, c'est beaucoup de pastilles humoristiques. Euh, du coup, euh, bah, tout, comme un, tout comme un sketch, ça se construit un peu comme un sketch. Euh, juste, on essaie de se limiter à un nombre de pages. Généralement, c'est 16 par, euh, par, par sketch. Donc, du coup, euh, ce qui se passe, c'est que tu as, un... as ton histoire, que tu plus ou moins. Au début, tu as ta pagination, du coup, et en fait, euh, toute l'écriture d'un. Et voilà pour toi, monsieur. Tout, euh, en fait, il faut savoir que toute l'écriture d'un manga. <rire> toute l'écriture d'un manga se, se dicte par les pages de droite. En fait. Ok. Euh, C'est-à-dire qu'en fait. Donc, tu vois, tu tournes, tu tournes ton manga, enfin, euh, tu, tu lis de droite à gauche, et en fait, quand tu tournes la page de droite, euh, c'est là où tu as toutes tes révélations. D'accord. Évidemment, si euh, toutes tes révélations sont sur des pages de gauche, quand tu as ouvert la double page, et bah, tu t'es déjà fait spoiler. Ton œil en parallèle a déjà été spoilé par la page de gauche. Donc, tout est dicté par les pages de droite. Donc, euh, lorsque tu sais que ton chapitre fait 16 pages, par exemple, euh, et que tu sais quelles sont les, les révélations, les grands moments, euh, bah, tu tu places tout de suite, par exemple, j'écris 1G, donc première page de gauche, 2D, 3G, 4D, tu vois. Et donc, du coup, en fait, toutes tes révélations, tu les cales sur des D. Sur des dés. Ouais. Voilà. Et après, entre-temps, tu... tes, tes dialogues que tu as prévu et que tu as écrit etc., tu les filines pour que, pour que ça, ça colle. Et parfois, quand tu as trop de dialogues et que tu veux pas tout caler sur une page de gauche, et tu es obligé de détaler sur deux pages en plus, donc ta révélation, elle repère de deux pages, en fait. Tu vois? ok Donc, euh, en fait, tout... Tout est quasiment dicté par ça, en fait. Et tu as appris ça où Est-ce que tu as eu des techniques Tu as dû faire une école Est-ce que tu as appris non, à non, dessiner bah Est-ce je... que des gens, t'avais juste les idées que quelqu'un faisait pour toi Moi, mangaka, c'était le premier métier que je voulais faire quand j'étais petit. Donc, j'ai énormément dessiné jusqu'à mes 12 ans. Après, euh, mes parents euh, m'ont un peu euh, recadré. Ils m'ont dit euh, bon, les dessins, c'est gentil, mais. Euh, ouais, on va faire autre chose. Mais les études, c'est mieux. Et donc, du coup, bah, j'ai repris. Euh, plus tard, à 23, lorsque j'ai eu l'occasion de, de faire qui avec euh, Michel Lafont Et donc, du coup, euh, c'est des choses que j'avais un peu euh, compris euh, par moi-même quand j'étais petit. Et euh, bah, je les ai mis en application. Après, lorsque je me suis remis, il a fallu que je lise... Euh, j'ai relu deux trois livres euh, tu vois, de, de conseils, de Akira Toriyama, Osamu Tesuka. Et donc, du coup, euh, ça m'a permis de, de réavoir quelques bases. Et puis, euh, sur, euh, sur euh, les tomes... Enfin, euh, tu vois, le, le tome 1, euh, bah, je les applique, on sent encore que... Euh, on sent encore que j'essaye des choses. Après, dès le tome 2, dès le tome 3, ça devient beaucoup, beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, voilà, carré, euh, travaillé, etc. Donc, euh, je suis très très fier de, de cette série. Quoi. Ça t'a pris combien de temps Genre à produire euh... un manga, ça prend combien de temps Alors, le premier m'a pris euh, 15 mois. Okay. Euh, après, j'avais les études et tout à côté, mmh. chez YouTube et tout. Le deuxième, il m'a pris 9. Okay. Le troisième, 5. On divise par deux à chaque ouais, fois, vis -à -vis. Et après, euh, après, en fait, c'est le facteur fatigue qui est rentré en jeu. Donc <rire> le 4, on a pris 9. Le 5, on a pris 5 aussi. Ok. Du coup. Et après le 6, on a pris euh, ouais, 9, 9 ou 10. Et c'était comment les retours du public vis-à-vis -vis de ça Ça va Est-ce qu'il y a eu un bon soutien Est-ce que les gens ont vraiment kiffé sont rentrés dans l'histoire Dans, dans, ouais, dans, ouais, bah, dans en ce gros, que essayais Ouais, en gros, tu sais, as toujours... Bon, quand tu fais une série, tu as toujours une perdition d'un tome à l'autre. Logique. Euh, mais... Euh, bah, la perdition, elle est au-dessus de la moyenne. Enfin, euh, euh, en dessous de la moyenne, plutôt, du coup. Donc, Genre, en fait, le taux de rétention euh, est au-dessus de la moyenne, on va dire. C'est ça. Voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, euh, bah, entre le tome 1 et le tome 2, euh, bah, on perd moins de lecteurs qu'en qu en moyenne. Entre le 2 et le 3, on perd moins de lecteurs en moyenne. Donc, euh, c'est bien, parce que le, le tome 6, il est à, euh, je crois, à 100 000 exemplaires vendus, un truc comme ça. donc énorme du coup, euh, Donc, du coup, euh, ça veut dire que même sur le 6 tome, il y a encore beaucoup de lecteurs. Donc, c'est oh bien, là. quoi. Ah ouais, je me demandais si ça s'était bien vendu, mais euh, non, ça s'est renvoyé, c'est hein. <rire> propre. Et, et, et est-ce que tu penses, alors je pense que la réponse est oui, mais genre, il y a des gens qui ont découvert qui est I genre au hasard ça, genre, Sans arrivé. forcément que, que ça venait de vous C'est arrivé, c'est plus rare, c'est plus rare mais c'est arrivé. Après nous on a un petit peu réfléchi ça en amont, on a fait un livre qui est un peu plus gros que, que la moyenne, qui ressemble plus à une co version collector. Euh, le manga est jaune fluo, donc il se voit. Ouais, il se voit. Ça tape pas l'œil. Euh, et moi, je trouve que le, le, le style graphique, donc la dessinatrice s'appelle Fanny Rantini. Euh, donc c'était une abonnée qui m'a envoyé un dessin. J'ai vu le dessin, j'ai fait c'est formidable, je suis en train d'écrire un manga, tu veux le dessiner <rire> ça, <c> <rire> c est, c est, La collaboration, c'est fait. C'est une histoire, voilà, c'est fait euh, tomber du ciel, quoi, tu vois. Et euh, donc du coup, le style graphique, euh, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est quelque chose d'assez euh, original euh, qui. qui qui colle très bien au gag manga que je voulais faire au début. Euh, et tout le manga est axé sur ça. Tout le manga est un gag. Est tout le, tout, toutes les, même toute la, la structure narrative que je développe, euh, au final, elle fini sur un gag dans le tome 6. Tu vois. Donc en fait, euh, euh, son style de dessin est très flexible, très, mmh. très fluide, et permet à la fois d'être sérieux, triste, sensible, et aussi d'être très, très drôle, très comique. Donc c'est super. Énervé. Voilà. Et c'est quelque chose que tu as souvent eu en toi comme ça, le fait de lancer plusieurs projets. De... Tu sais, comme j'ai dit, j'ai le sentiment euh, que tu as cette fibre un peu entrepreneuriale, entre guillemets, et tu lances plein de trucs, tu ne te contentes pas d'être juste un vidéaste. Euh, en fait, tout à l'heure tu parlais de pousser le truc plus loin, en fait. Est-ce que c'est pousser le truc plus loin ou c'est tout simplement faire ce que j'ai toujours aimé, tu vois ouais. C'est que, comme je te dis, dessin, c'était ma première passion, c'est quelque chose qui m'a été interdit. Euh, donc, c'est resté en moi un rêve enfui que j'ai pas pu accomplir. Et donc, au final, bah, maintenant que, dès que j'ai eu l'occasion, bah, j'ai sauté dessus parce que des euh, rêves enfuis euh, finissent toujours par ressortir. C'est hein, vrai. Hein, J'en parle dans mon dernier livre. Et donc, du coup, je me dis que c'était l'objectif. Enfin, euh, pour moi, je, au contraire, en, en majeur entrepreneuriat, euh, on me disait plutôt que j'étais pas un très bon businessman. Tu vois, okay. Je faisais beaucoup plus les choses au cœur. Et beaucoup plus les choses euh, comme je le sentais que oh, ça au fait, fini, fait hmm. plutôt que d'un point de vue financier ou d'un point de vue. Euh, euh, je pense que je fais pas du tout les meilleurs choix financiers euh, quand il s'agit du YouTube ou de, ou de quoi que ce soit. Hein, donc... Ah tu ouais, t'as déjà fait des aberrations <rire> oh, Moi j'ai fait des trucs incroyables sur YouTube. J'ai fait, fait des trucs, les gens ils sont pas prêts. J'ai refusé des sommes, vous n'êtes pas prêts. Hein. Parce, que, parce que pour moi ça n'avait aucun sens. Ok. Mais, Alors t'as déjà ouais, refusé ouais. des OP, des bails comme ça J'ai refusé un truc, deux jours, 80 000 euros. J'ai refusé mais c'était un truc euh, c'était un, euh, ouais, <rire> euh, ah ouais, un truc fin de carrière après mais c'était ah ouais genre c'était un truc fin de carrière c'était pas ouf quoi on va dire qu'ils sont venus avec l'idée euh, on s'est dit ouais bah c'est vraiment ouais je suis là ça vraiment si un jour j'en ai plus rien à foutre de ma réputation je le fais tu vois là t'as mais euh, non non c'était <rire> mais là il y a des trucs ah euh... c'était pas VPN <rire> là non, non là c'était <rire> moi je l'ai en tête hein. je l'ai en tête c'était il y a des choses c'est bien, ça veut dire que vous êtes resté à votre valeur, tu vois, enfin, selon vos valeurs. Euh, oui, mais après, euh, moi, je, voilà, je fais beaucoup les choses au feeling. Si J'ai l'impression que c'est la bonne décision. Et euh, voilà. Petite question, euh, Henri, comment mmh. étaient tes débuts en live est-ce que tu es content d'avoir pu lancer un petit peu ta, ta, ta, ta propre chaîne Est-ce que c'était important à un moment pour toi de voler, entre guillemets, tes propres ailes alors ça j'en ai parlé dans la vidéo des 10 ans ouais. où justement je disais que le live ça m'a vraiment beaucoup aidé justement à prendre mon indépendance sur la création de contenu sur internet. C'est parce que pendant longtemps, même s'il y avait beaucoup d'abonnés qui considéraient le rire jaune comme étant un duo... Mmh. Euh, pendant longtemps aussi, euh, que ce, surtout euh, pour les marques et euh, certaines autres personnes, euh, j'étais considéré un petit peu comme le frère du rire jaune. Ouais. Et moi, personnellement, déjà, de 1 ça me frustrait un peu et ça me fermait également des portes, des opportunités, en fait. Euh, et même d'un point de vue estime de soi, c'est pas euh, non plus très valorisant. Ouais, c'est pas, se pas dire le plus gratifiant d'être le frère de C'est ça, c'est ça. Et euh, justement, euh, moi, personnellement, j'ai toujours été euh, un, un fan de jeux vidéo. Hein. Dès mon plus jeune âge, c'était Dofus, c'était. Euh, Ensuite, League of Legends, j'ai passé tellement de temps euh, sur euh, Xbox Live euh, euh, à jouer Assassin's Creed et à insulter des darons comme, euh, comme jamais. <rire> Donc les jeux vidéo, ça a toujours fait partie de ma vie. Et euh, en fait, quand il y a eu le jeu Smash Bros Ultimate qui était sorti, là, je me suis dit, mais en fait, j'ai envie d'essayer le stream. Parce que bah, moi, je regardais, en faisant joueur LOL, je regardais déjà Eclipsia. Ouais. Je regardais Skyhard, je regardais DFG, je regardais Gigi. Ouais, et euh, ouais. Et en gros, je, je me disais, mais en fait, pourquoi pas faire ça sur Smash Bros Parce que j'avais un niveau qui n'était pas dégueu pour un mec qui restait dans sa chambre, quoi. Euh, jusqu'à ce que je découvre qu'en fait jusqu'à ce qu'on voit la lumière comme je dis souvent j'étais le roi de mon canap' quoi. Ouais, voilà, <rire> mais... et en fait en, au lycée quand j'en je somme on se pensait vraiment fort. Quoi. Oh ouais, Là, avec le recul, on se pensait euh, vraiment euh... fort. Tu vois. Parce qu'il n'y avait, avait pas le online comme aujourd'hui. Je quoi. vais te dire un truc. Ouais. Là, ce que tu viens de raconter, c'est euh, le phénomène des gens qui jouent à PES ou FIFA <rire> dans les années 2005-2010, <rire> qui se croyaient forts, parce que dans leur ouais. coin, où ils battaient tout le voisinage ou quoi. Ouais, ouais. Puis ensuite, ils allaient en tournoi à la FNAC ou je ne sais quel truc. Ils se, ouais, faisaient, ils se faisaient exploser. Ils se faisaient ouf, <rire> De ouf, genre. Bah En gros... Pour moi, tu as des petits, ils ont l'œil, il est vif. Ils sont là, non mais là, en fait... Tu vois, euh, le B de Lucina, il sort frame 4. Euh, oui, il est es invincible pas. sur la première frame. Et donc, du coup, tu peux pas. Da, da, da, da. Et là... Non, mais là, tu lâches la manette. Ah, <rire> en fait... plus, les jeunes, ils sont avec des bonbons ah, là, qui piquent et là, du yop. T'es un désavantage, faut que tu mixes up parce que sinon, t'es là. là, là, là ah <rire> J'avais pas pensé à ça. <rire> et tu as 11 ans. <rire> et donc, du coup, non, non, c'est. Et du coup, euh, ouais, c'était. Euh, je... Attends, j'ai perdu le fil de ce que j'ai dit. Tu as commencé Smash pour stream. Ouais. Et, ça. et du coup, euh, bah, je suis venu ici et j'ai dit, bah, en fait, je sais qu'il y, euh, y avait le stream qui était là. Et euh, en fait, je savais pas si je voulais. Je voulais d'abord tâtonner avant de lancer ma propre chaîne Twitch. Mmh. Euh, et j'ai du coup demandé s'il n'y avait pas un créneau Smash que je pouvais prendre pour faire une heure de live et jouer moi-même, tu vois. Et c'était à ce moment-là où, sur le stream, on disait qu'ils allaient faire moins en moins de créneaux solo et ouais. plus en plus de créneaux à plusieurs. Euh, et on m'a dit, bah, ça tombe bien, il y a une émission qui s'appelle L'Octogone euh, avec Jiraya et Xari dedans où ils il commandent des tournois Smash de joueurs forts euh, sur le jeu. Donc euh, je me dis, bah pourquoi pas C'est là où ça m'a également... Où, euh, comment on dit, euh, mille comment pieds ça dit mis le pied à l'étrier Ça m'a mis pied à l'étrier, ça m'a permis également d'avoir une expérience au niveau du cast, genre de caster une game, que, que ce soit Smash ou encore autre chose, ça m'a donné cette expérience-là. Je ne suis pas le meilleur caster, mais en tout cas, ça m'a donné une, une bonne expérience. Et c'est là, en fait, où l'interaction avec le chat m'a euh, bah vraiment... comment dire... Euh, C'était nouveau quoi. Ouais. C'est pas comme YouTube où genre tu postes une vidéo genre. et t'as des commentaires quelques jours après, même si c'est rapide, c'est pas la même chose. Et j'ai vraiment kiffé cette ambiance-là, de se dire que tu pouvais euh, faire des private jokes, que tu pouvais être avec ta commu et tout. Comme là euh, on interagit avec le ça, chat et tout. ça Et en gros, euh, ça m'a fait grave plaisir et je me suis dit, bah, je vais acheter mon propre matos. Euh, et là, du jour au lendemain, euh, j'ai pris, euh, pris un... Comment ça s'appelle déjà euh, c'était pas un Elgato mais bref un autre truc euh, une, capture card. Euh, oui, une capture card en gros que j'ai calé sur ma Switch j'ai commencé à streamer du Smash quoi et euh, du coup pour les débuts en live euh, bon, du coup ça, ça a monté avec le temps et ça m'a vraiment permis de m'anticiper créativement euh, à, à partir de cette chaîne Twitch j'ai pu décliner sur une chaîne YouTube qui à la base rediffuser des euh, best, et off, best off. Tout cas, ça. Ouais. Euh, finalement, j'ai sectionné. Maintenant, j'ai une chaîne live et une chaîne euh, principale où, en gros, c'est moins du gaming maintenant. D'ailleurs, c'est même plus du tout du gaming. C'est plus de le... des sketchs, c'est plus du react. Ouais, du les trucs des appartements. C'est ça, c'est ça. Et euh, je suis très content de ça. <rire> et ça. Euh, <rire> Triquet bon. C'est ça. ça. Et, et, et en gros, genre, je, je le dis souvent avec, euh, avec un sourire, c'est que maintenant, je ne suis plus le frère de, de, de, le, enfin de Kevin. Euh, je suis considéré comme Henri Tran et j'ai mes propres haters maintenant. Oh Ça, ça, tu sais que tu as réussi un truc quand tu as tes propres lui, lui, haters. Lui, je ne je sais, sais pas comment il fait, mais chaque semaine sur Twitter, il y a un mec qui tag Henri Tran. Nan nan nan, nan, nan. Je ne sais pas comment il fait. T'aimes pas la pas paix comment, je, je te jure, genre, je vois des tweets, je suis là. Oh lui, il cherche. Oh <rire> lui, lui, il, il, il veut être cité. Ah, il a trop envie d'être cité. T'étais euh... content toi, de voir ton frère prendre un peu son envol du coup ouais, Il y avait eu, eu, eu un côté un peu fierté peut-être de ça Non, c'est bien parce que je, me rappelle, je peux raconter euh, à 22 ans. Vas-y, vas-y. Euh, il m'appelle, <rire> donc il était à l'essai et le jour de ses 22 ans, il m'appelle et il commence à me parler d'un projet qu'il avait, etc. Mais un projet euh, qui n'avait aucun sens. Vraiment, on va dire la vérité, ça n'avait aucun sens. Ouais. Là, je le regarde, je fais... Mais t'es au courant que ça n'a aucun sens. <rire> C'était une box euh, avec des vêtements. Et donc, en fait, euh, euh, les gens prennent un abonnement. Tous les mois, ils reçoivent une box avec des vêtements. Mais un peu surpris, ce qu'ils n'ont pas choisi, machin, machin. Et je suis en mode, mais ces lieux, demain, ils font ça, tu... il se passe quoi Ou euh, n'importe qui. Ils font Donc, en fait, ils il me parlent d'un projet qui n'a aucun sens. Et je me suis dit, mais pourquoi, pourquoi, pourquoi ça, en fait et, euh, et il me dit, bah, en fait, euh, parce que je vois que toi, à 22 ans, tu avais déjà lancé la chaîne et tu étais déjà en train de créer un truc. Et euh, donc moi, j'avais 26 ou 27, tu vois. J'avais 27. Et il me dit, euh, et euh, bah, ça me met la pression et, euh, et euh, j'ai envie de lancer un truc moi aussi, tu vois. Et en fait, c'est là que j'ai compris qu'il bah, il fallait vraiment qu'il sorte, entre guillemets, de, de, de, de, de, de mon nombre, de, tu vois, que, en fait... Euh, Fallait il fallait qu'il fasse un truc par lui-même, tu vois. Euh, C'est clair que tant qu'on faisait des vidéos à deux sur la même chaîne, euh, bah, il aura toujours un petit peu du mal de, se, de, de sortir de ça. Et, et euh, donc il a essayé beaucoup de choses. Hein. Il a fait des conférences. Ça, ça te plaisait quand même. Ouais, cool. Il a fait des conférences dans des, dans, dans des écoles de commerce, dans des entreprises, etc. J'expliquais euh, le métier en fait, de YouTuber. Voilà. Voilà, les... C'était intéressant, mais à l'époque, il n'y avait pas encore d'argent. Donc du coup, euh, il le faisait parce qu'il voulait se lancer dans quelque chose, découvrir sa propre ouais, voix. Tester des bas, il a... voilà Il voulait tester des bails, découvrir sa propre voix euh, trouver un moyen de, de, de, bah, de se créer sa propre légitimité en dehors de notre chaîne. Euh, il avait testé, euh, je ne sais plus ce que tu avais testé d'autre, et après, finalement, il a trouvé, il a trouvé le, le stream. Il a testé plusieurs voix avant de trouver le stream. Ça lui a plu, il a lancé sa propre chaîne. Maintenant, il a sa propre chaîne YouTube. Aujourd'hui, bah, euh, ce qui est bien, d'ailleurs, c'est qu'à l'époque, je sais que comme nos images étaient très liées et très collées, euh, à chaque fois qu'Henri disait une dinguerie, <rire> j'allais le voir et je fais « Mais pourquoi tu fais ça ?» Parce que quand tu dis une dinguerie, le, le, le, les retours, ils sont On sur toi tout le monde, et, euh. sur, et sur <rire> moi. Et en fait, là maintenant, ce qui est génial, c'est qu'il a ses haters mais ces haters ne me détestent pas du tout, <rire> moi. <rire> tu vois Donc en fait, on a réussi à séparer à ça. ça à et, en sociaux, vrai, ouais. et en Mais vrai, c'est pas mieux du mal en vrai. Parce, parce que, que du coup, maintenant, je peux, faire... <rire> je peux vraiment le voir dire des dingueries et le regarder et pas avoir peur pour mon image à moi. Et la sérénité. Vraiment, je me regarde, je fais. Et toi, t'es un zinzin d'avoir tweeté ça. Mais pourquoi tu fais ça et, et, et sauf qu'en en fait, avant, j'aurais été en mode. Mais pourquoi tu fais ça Parce que moi, après, tu vois là, je suis en mode. Euh... Écoute, c'est mon frère, tu vois, il, <rire> il décode il fait ses trucs. En vrai, en vrai <rire> ça, ça c'est cool aussi de se dire que euh, quand, quand je fais ça, parce que des fois, j'ai envie de dire des trucs aussi, ah, ouais. je pousse mes coups de gueule et, coup, et euh, que euh, y a, y a, ça n'impacte pas Kevin derrière, tu vois. Ah, c'est cool. Euh, mais sinon, oui, pour, pour les débuts sur Twitch, euh, donc euh, moi, tout ça, ça m'a ça beaucoup euh, aidé euh, justement à... à à Créer ma propre identité sur Internet, ça fait vraiment du bien, euh, même dans un aspect personnel, tu vois. Euh, mais sinon, sur comment j'ai vécu le, le fait de faire des lives, euh, j'ai été étonné à quel point c'était physique. Euh, les premières fois que j'ai livé, ouais. euh, quand j'étais en train de jouer à Smash, que tu es concentré à faire un gameplay, parce que ça dépend. Est-ce que tu animes Est-ce que tu proposes un gameplay de qualité Est-ce que tu fais les deux Est-ce que tu interagis avec le chat Est-ce que tu penses C'était euh, à la fin des deux heures, je tenais deux heures. Oui, hein. oui. Euh, j'étais épuisé ouais. mmh. et après à la fin tu commences à apprendre tu tanks tu sais comment qu'il y a des temps tu t'as pas besoin d'être comme sur youtube ou genre il faut tout le temps être speed speed il speed, speed. y avait souvent ce débat à l'époque genre des ouais. youtubeurs qui arrivent sur twitch et qui mmh. ont des soucis tu vois mais en mmh. fait du coup j'ai compris que très vite bah c'était pas comme sur youtube quoi c'est pas grave s'il y a des moments où tu es... Ouais, es, es posé etc et en fait c'est là où tu vois que c'est pas la même chose tout comme un youtubeur c'est pas, ex... pas forcément l'excellent streamer un excellent streamer n'est pas forcément un excellent youtubeur mmh. et ça c'est quelque chose que j'ai très vite compris euh, en arrivant sur Twitch quoi. et euh, après bah, au fur et à mesure on gagne de l'XP, on tient plus longtemps en live on anime mieux, on a des idées on organise des events, euh, l'année dernière j'avais organisé mon propre tournoi Smash qui s'appelait la bagarre ouais. et vraiment euh, vrai kiff total, quoi. vraiment un sentiment d'accomplissement quand t'as fait ça, as fait une belle prod et tout euh, et euh, j'aspire à proposer davantage de contenu euh, plus poussé comme ça sur Twitch par la suite quoi. Et Tu vois ce qui est cool c'est que là ça fait 5 euh, bah, ans qu'on a eu euh, cette discussion puisque euh, moi, ça m'a affecté. Je me dis, attends, le mec, euh, il a 22 ans. C'est son anniversaire. Et le, il ne pense pas à faire la fête ou quoi que ce ah soit. Là, là, là. Le truc qui l'affecte, c'est qu'il n'a pas trouvé sa voie. Et là, en seulement 5 ans, bah, propre hein. seulement 5 ans, ça passe vite. Hein. Ah, c'est bien. Ah, ça aussi, passe vite. La bagarre, donner, ça fait euh, vraiment euh, bien marché. Je peux hein. donner euh, de, de, de l'espoir à, à pas mal de personnes aussi. Peut-être certaines personnes qui nous regardent dans le chat. C'est que... Bah, en, en quelques années, beaucoup de choses peuvent se passer. Vous pouvez trouver votre voie, vous pouvez okay, aller à oui. fin dedans et dedans. Okay, oui. bah, tu peux témoigner aussi. Moi, j'ai beaucoup changé depuis les cinq dernières années aussi. Et Henri, voilà, le, le Henri qu'il est aujourd'hui par rapport à celui qu'il a, a cinq ans... Totalement une autre, une autre personne. Hein. Non, enfin, on, pourrait penser, on pourrait penser qu'à 22 ans, tu es déjà un petit peu fini, etc. Enfin, fini pas, pas fini, mais fini en, en termes de maturité, mais pas du tout, en fait. Non. En termes d'évolution, entre 22 et 27, il se passait énormément de choses. Moi, ouais. ça a été ma grande fierté en 2020 de me dire que j'ai trouvé ma voie. Je savais quel métier je voulais faire, euh, parce qu'après le stage, je, bah, je suis parti en full time, en fait. Euh, et euh, c'était vraiment ma fierté de me dire, OK, maintenant, je sais ce que je veux faire et on y va à fond, quoi. Et euh, après, il euh, y, y a toujours un facteur chance, comme je t'ai dit, il y a eu le coco. Et là, vraiment, ça s'est déployé. Et euh, c'était... Euh, non, c'est une fierté. C'est une fierté, clairement. Mais vraiment, moi, je trouve ça archi stylé tu d'avoir ce, ce côté-là. Parce qu'en plus, dans la création de contenu, genre le, on ne se rend pas compte de tout ce qu'on est capable de faire en un an, de ce qui se passe en mmh. un an. Tu vois, genre Si tu regardes juste un an, tu vois ce qui s'est passé. En général, il y, y a vraiment des montagnes qui ont bougé. Mais en parlant de, de mouvement moi, euh, Kevin, il euh, y avait quelque chose qui, qui m'a impressionné. Je me suis dit, putain, il porte vraiment ses couilles. C'est euh, le moment où tu as annoncé, il n'y a pas si longtemps, euh, le changement de langue. Où tu as commencé à faire des vidéos en anglais. J'ai vu également, du coup, que tu as lancé des réseaux chinois, que tu as fait, du coup, des choses en chinois. Alors déjà, tu parles très bien. Franchement, rien qu'en anglais, tout ça, machin, ça se regarde vraiment au calme. Tu vois, on, tu vois, on parlait... Euh... Tout à l'heure, euh, des moves financiers débiles. <rire> Genre, On est dedans euh, Tu es, euh, tu es au, au sommet de la chaîne alimentaire <rire> parmi les youtubeurs français. Tu peux juste étaler ton contenu et tout faire sponsoriser et toucher des millions. Mais tu décides de passer en anglais et de produire le contenu qui coûte le plus cher sur internet à faire, c'est-à-dire des dessins animés. Ouais voilà. Je suis le pire businessman de l'histoire. Mais voilà, moi je suis quelqu'un qui vit qui fait les choses par passion. J'ai senti à un moment que c'était la bonne décision. Euh, et donc je l'ai fait. Et euh, j'ai beaucoup, beaucoup d'idées sur la suite de, de cette chaîne. Et je vais les mener jusqu'au bout. Quoi. Qu'est-ce que tu penses avec le recul de ce choix Est-ce que ça a fonctionné Est-ce que, genre, par exemple, dans les vidéos que tu as fait ou les sketchs en anglais que tu as fait, etc., est-ce que tu as vu, même toi, dans les métriques, dans les analytics, que ça commençait à toucher euh, de l'anglophone Est-ce que ça, ça fonctionne Parce que moi, par exemple, j'ai déjà mis des sous-titres sur des vidéos, des bails, et, que ça, et ça a rarement pris, Mais en même en le titre anglais, etc., ça a rarement pris. Est-ce que toi, de ton côté, ça, ça, ça a fonctionné Alors, en fait, c'est un peu difficile pour moi de me prononcer sur ça vis-à-vis -vis du public parce qu'en fait, Évidemment, euh, le public ne voit que forcément la, les statistiques. Ah ouais. Et c'est clair que d'un point de vue statistique, ça a beaucoup baissé hein, forcément, puisque c'est de l'anglais, c'est de l'animation, c'est du contenu euh, beaucoup plus niché, on va dire. Et tout le monde ne le comprend pas. C'est une écriture différente aussi. Après, euh, moi, je vois euh, derrière les coulisses ce qui se passe, c'est que euh, lorsque tu as enfin un YouTuber dans le monde qui sait produire des dessins animés de manière professionnelle, euh, il voilà, y, y a des choses dans le monde de l'animation qui se passent et qui s'intéressent de, de plus près à ça. Donc il ouais. euh, y a des mouvements dans l'ombre qui, qui, qui se passent et que je vais peut-être, j'espère, pouvoir annoncer bientôt. Euh, moi, d'un point de vue écriture, d'un point de vue production, j'ai énormément progressé depuis deux ans. Ouais. Et euh, bah, comme je l'ai dit, j'ai pas mal d'idées sur euh, comment euh, continuer à faire évoluer cette chaîne. et Je suis très positif sur ça. Euh, on a une discussion avec YouTube ils sont en train de. Il y a des choses sur lesquelles ils vont m'accompagner, donc euh, c'est donc intéressant. Quoi. Et niveau... Euh, tu as, as commencé à avoir justement un petit peu un, un, un nouveau public euh, Très... Alors, je vais être honnête, il y a 95% de commentaires bah, de, de mon public francophone. Euh, et en fait, euh, ce qui est très intéressant, c'est que j'ai pas réussi pour l'instant à toucher un public anglophone. Ouais j'ai surtout touché un public francophone qui comprend l'anglais, et donc malgré ça, les chiffres restent corrects. Les francophones qui parlent <coughs> anglais aiment beaucoup. Ouais. Et en fait, je suis intimement persuadé que depuis deux ans, ce que je produis est tellement, tellement, tellement qualitatif en termes de contenu que le jour où un public anglophone tombe dessus, là, ça va exploser. Ça va payer. Ouais. Parce que personne ne produit ce niveau de qualité depuis deux ans sur, sur sa chaîne YouTube. Donc, ça va prendre. Eh ben, écoute, Mais franchement, être, on te le souhaite. Hein. Faut être patient. On te le souhaite. Hein. Franchement, c'est énervé. Hein. Ça se passe comment, ouais. l'animation, tout ça machin. T'as as une grosse équipe qui travaille autour de ça C'est quoi le bail euh, Moi, je travaille avec un studio en Belgique, ouais. principalement. Euh, en gros, on, là, pour l'instant, je suis sur la production euh, de, de Bros, qui est une série qui, qui parle de l'enfance de, de mon frère et moi. Il y aura dix épisodes en tout. Il y en a six qui sont déjà produits. Et donc, euh, je travaille un, avec, un peu avec tout le monde. J'ai une script docteur qui, qui vit à Montpellier, qui, qui repasse sur mes textes. Généralement, euh, la plupart du temps, j'écris seul. Mais là, en animation, la moindre modification demande énormément de, de coûts tout simplement, parce qu'une fois que c'est animé, tu euh, ne reviens pas en arrière. tu vois Donc, les textes sont vérifiés. Derrière, euh, bah, moi, je fais euh, toute la recherche visuelle, toute la documentation visuelle pour, euh, pour les décorateurs. Ouais. Euh, on a une storyboardeuse qui travaille dessus. Moi, je viens, j'injecte ma pâte et une fois que le storyboard est validé et que les décors sont validés, ça part en anime. Je reçois la dernière version. La dernière version, je la regarde. S'il y a des gros problèmes d'animation, je le dis. Et euh, il le corrige etc. Généralement, généralement, maintenant, ça roule très bien. Donc, il n'y a jamais d'énormes coquilles. Et une fois que l'animation est finie, on passe en doublage. Euh, on... Et puis, euh, une... Donc, on a des comédiens formidables. Qui, qui, qui prêtent leur voix en anglais. Ce sont des comédiens français de base et qui, qui sont forts en anglais, donc ils doublent en anglais. Énervés. Et, euh, et derrière, bah, après, on passe en montage. Et, et ça part. Ça, et après, ça poste. Ça, le pire, ouais. c'est que ça peut tellement partir de rien à des moments. Hein, que la récente vidéo d'Ivic, euh, où il faisait des trucs euh, américains, un peu burger, tout ça, machin, elle a fini sur le Reddit américain. Et ouais. boum, ah ça... Ouais. Ouais. Ouais. Ah, à des moments, ça part de rien. Au ouais, ouais. Ça, ça, genre vraiment, genre littéralement, ouais. ça a fait un thread Reddit là-bas avec des Américains et des, des milliers de commentaires et tout, ça, ça a pété de ouf euh, chez eux. Alors que de base, bah, du coup, c'est francophone. Ouais. Mmh. Donc, c'est vrai que ça peut partir de rien, c'est plutôt pas mal. En parallèle de ça, Kevin, tu es aussi, as aussi commencé à te mettre un peu sur Twitch ah, je suis tombé dans... Super Kevin Tran, pour ceux qui voudraient aller le suivre, <rire> le chat. Super Kevin Tran, les amis. Non, Henri, euh... Henri il me disait depuis un certain moment qu'il fallait que je stream. Euh, parce qu'on m'envoyait à chaque fois que je venais sur ces streams, les gens aimaient beaucoup et tout. Et les abonnés me demandaient quand est-ce que tu streams, quand est-ce que tu streams. Et euh, pareil, bah, j'ai beaucoup d'amis autour de moi qui me disaient de streamer. Et moi, j'avais toujours l'impression que en fait, streamer, c'est quelque chose... Tu sais, une fois que tu streams, c'est difficile d'arrêter. Oui. Tu vois, c'est que bah, les gens, ils s'abonnent, ils ont envie de te voir assez régulièrement sur un schedule et tout, tu vois et donc, du coup, euh, ouais, je parle anglais. Est-ce que <rire> euh, tu vois Tu l'as calé naturellement. Je viens, rend, hein. je viens de me rendre compte que, que, que j'ai fait mon connard. Hein. <rire> et, euh, <rire> et donc, du coup, euh, c'est vrai qu'en en 2022, bah, j'avais un livre à écrire. J'avais... Euh, Il fallait que je récupère le, le show jaune. J'avais beaucoup de choses très importantes à faire. Et euh, bah j'avais pas le temps de me lancer en, en stream. Et je ne savais pas exactement ce que, ce que je voulais faire. Parce que je me dis... Euh, bah, le temps que tu passes en stream, c'est du temps que tu as en moins pour bosser pour sur, reste, ouais. sur tes projets, parce que c'est de la création de contenu à temps plein. Ouais. Donc du coup, euh, mais après, je me suis dit, mais en fait, euh, quand je suis en train de bosser, je peux me filmer en train de bosser. <rire> c'est ça qui est formidable. Donc du coup, c'est un peu ce que j'ai commencé à faire. Et euh, donc, je stream. Euh, parfois, j'ai des invités. Parfois, je joue aux échecs. Parfois, je travaille. Ouais. Je fais ce que j'aime. Et euh, ce qui est cool, c'est que sur Twitch, bah, j'ai l'impression que c'est vraiment ta communauté proche, quoi. Tu vois, c'est ceux qui t'aiment vraiment. Un morceau, c'est ton noyau dur, en fait. Euh... C'est ton noyau dur. C'est les ultras. C'est ça, c'est ton noyau dur et ça, ça, me, ça me fait du bien aussi. C'est vraiment cool. C'est très, très bienveillant. Euh, et donc, je fais ça. J'essaie de... Je, je un... enfin, de garder à mon échelle. Je ne veux pas que ce soit un truc industrialisé ou quoi. Tu vois, je préfère que. Euh, J'aime bien streamer de mon côté, fidéliser passer du bon moment je vois les mêmes noms qui reviennent, qui reviennent les mêmes pseudos les mêmes personnes qui, qui sont là quasiment à chaque live et ça fait très plaisir et, et on va continuer tranquillement on va développer, développer tout ça on va développer de ce, <rire> tout ça et mais du coup niveau projet euh, maintenant que vous avez vos choses un petit peu genre solo vous vous, vous revoyez faire des choses ensemble oui, oui. c'est justement un, on a beaucoup beaucoup parlé les dernières semaines c'est que euh, on a voilà il faut qu'on Comment dire On a des, des grosses vidéos à deux qu'on a envie de faire et qu'il faut qu'on... Là, voilà, il y avait on, on, dans une phase où Henri euh, devait construire son propre empire. Et euh, maintenant que c'est fait, <rire> on a à nouveau le temps euh, On se met à deux. Et puis moi, j'étais sur d'autres trucs. Donc maintenant... C'est l'heure. Let's go Ça fait plaisir, <rire> ça fait plaisir. Il y a, y, a, y a quoi comme euh, projet, euh, sans spoiler bien entendu, les choses que vous ne pouvez pas annoncer, mais il y, y a quoi comme projet qui, qui vous anime pour euh, de 2023 Alors, On est début 2023, il euh, y, y a des choses à venir vous êtes encore en train de réfléchir C'est quoi Même à titre perso hein, d'ailleurs. Hein là, euh, de mon côté, euh, je vais avoir mes nouveaux studios euh, parce que euh, j'étais euh, dans un studio, euh, celui que les gens ont connu, là, avec les, les bandes violettes, ouais. « euh, Welcome to Henry's ». Euh, Celui-là a fait son temps en fait, ça fait maintenant deux ans et demi maintenant que je le laisse au studio et j'ai décidé de prendre des bureaux qui, sont, qui seraient plus proches de chez Kevin et de chez mes parents. Ouais. Comme ça vraiment on peut, on peut passer beaucoup plus facilement que dans les autres bureaux qui étaient sensiblement beaucoup plus éloignés okay. de là où on est. Et je pense que créativement ça va être cool, euh, surtout que euh, bah, ces anciens bureaux étaient situés dans les bureaux de mon agence et euh, avec les va-et-vient, les gens qui passent, etc., bah, je ne peux pas tourner les loin, semaines. loin, surtout. Ouais, et je ne mmh. pouvais même pas tourner les semaines. Donc, je devais euh, tourner que les week-ends. Okay, N'empêche que c'est euh, bah, toute une orga. Quoi. Alors que j'aimerais pouvoir me dire, aujourd'hui, j'ai envie de parler de ça. Bim, ouais, je bah les couilles, j'ai avoir là, la, la caméra, va, on y va. C'est ouais. ça. Et euh, ça, ça a vraiment beaucoup m'aider. Donc, je pense que je vais être plus fluide créativement. Et à partir de ces locaux-là, euh, j'ai organisé la chose de, de la manière suivante. J'ai un studio qui est dédié à moi et mes vidéos YouTube. Et j'ai un autre studio qui, normalement, devrait être dédié à des tournages euh, bah, avec des guests, en fait. Parce que c'est moins emprunt de mon univers. Euh, c'est plus un décor plus neutre, tu ouais, vois. Ouais, et, euh, oui, c'est ça. Plus euh, page blanche, tu vois. Et on le décore euh, comme on veut en fonction des vidéos. Et je pense que ça va nous permettre de faire euh, plein de trucs sympas. Uh, projet perso, écoute, projet perso, uh, si tu veux, uh, sportivement, uh, j'ai envie de me développer un peu plus. Uh, ça, ça, ça c'est toujours dans l'optique. Uh, donc uh, là, si tu veux, le, les compétitions de MMA ont été légalisées en 2018. Oui. Uh, et en fait, ils sont en train de se structurer petit à petit. Euh, D'où le fait que maintenant il y a une fédération française de MMA oh. Qui était anciennement euh, liée à la fédération de boxe en, en France euh, Et euh, bah en fait maintenant pour euh, compétitionner il faut passer des grades Un peu comme les ceintures au taekwondo Et le minimum pour commencer une compétition de MMA c'est le grade vert et du coup, je ne sais pas si je vais compétitionner. Ouais. Euh, mais en tout cas, j'ai envie d'avoir ce grade vert pour ne pas me fermer des portes si un jour j'ai envie de me taper un trip et de me dire allez, oh. euh, allez, une fois dans ma vie, je vais tester un combat de MMA dans une cage. Quoi. Oh les couilles On verra, on verra. <rire> mais pour l'instant, mon coach, je ne sais pas si tu vois, c'est Greg MMA. Oui. Euh, et donc, du coup, on bosse ensemble euh, et on va voir un petit peu. <rire> le but, c'est de devenir le, le meilleur combattant que je puisse être. Quoi. Let's go Let's go Let's go Kevin j'ai hâte de le voir dans une cage. <rire> tu es tiré à le soutenir, ça va faire pas mon daron quand même, oui. ça. Non, mais... Moi, j'ai une idée de vidéo. On verra si on l'a fait. Chess MMA. <rire> Il fait le round d'échecs. Je fais le round de MMA. <rire> Oh, les tricheurs! C'est Ah, la pression qu'il y a sur l'un comme sur l'autre! Quand tu joues tout seul, la pression, elle est que sur toi! Bah ouais, ouais, au calme! Mais là, la pression, elle est sur toi! Imagine, t'as imagine, imagine, il perd en échec. Il perd madame au tour 1. C'est ça, moi, du coup, je dois rattraper en boxe, je me fais fumer! Ah, ouais, à la, la débandade. Oh, le duo de Pitre. Oh, la catastrophe! Oh, la catastrophe qui s'annonce! Oh. Ah, niveau projet, bah, cette année, voilà, j'ai. On va, déjà, bientôt, on va finir le, le vlog 3 de Singapour. Ouais. J'ai hâte de voir ta réaction devant. Et euh, Twitch. Euh, euh, J'ai quelques gros remaniements là sur, sur ma chaîne YouTube qui arrivent, ouais. comme, comme j'en ai parlé. Et euh, non, ça va. C est, c est, cette année, c'est Internet, Internet. Internet, Internet, ouais, Internet, ça, va, Internet, ça, Internet. ça, pour tous les deux, on ouais, va pousser. les deux, cette année, c'est vraiment Internet. Et puis 2024, euh, normalement, dans le timing, il y aura d'autres choses qui seront alignées. Mais euh, 2023 cette année pour l'instant c'est Twitch, Youtube pas fond. Oui, on essaie vraiment de pousser la qualité. D'ailleurs ça c'est un autre truc, c'est vrai, cette année il y a un truc que j'ai arrêté de faire comparé à l'année dernière, c'est que j'ai arrêté la vidéo par semaine parce que bah comme pour le show jaune, ça arrivait des fois qu'il y ait des vidéos, je les publie pour combler en réalité. Ouais juste pour que tenir le rythme. Ouais, ouais c'est ça, et en fait maintenant je suis plus à un rythme de une vidéo toutes les deux ou trois semaines. Mais quand elle sort, bah, ça marche bien en fait. Et je suis content du résultat surtout. Ce n'est pas une question de stats, c'est surtout une question de satisfaction personnelle. Et là, je sais que euh, depuis la rentrée en septembre, bah, on le voit d'ailleurs dans les chiffres, parce que c'est un indicateur, euh, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est un indicateur. Bah, les abonnés kiffent plus, il y a beaucoup plus de personnes qui sont au rendez-vous. Et, euh, et même, encore une fois, satisfaction perso. Donc euh, on va continuer à pousser ça. Euh, y a, y a il y a une vidéo sur ta chaîne, je crois qu'elle est sortie le 2 janvier, elle est ouais. ouf. <rires> Genre, vois, tu, hein ah, ah, ah, tu vas mais continuer, tu vas continuer Mais je dis qu'il y a des bonnes vidéos sur ta chaîne. Ah vrai. oui, oui, oui, oui. Enfin, elles sont produites par d'autres. Euh... Non, hey, tu déconnes. Mais par contre, j'étais trop content de voir ça. J'étais en mode, ah, ah, un million de vues. Ah, c'est gratuit que j'ai pas eu à faire. <rires> en plus, ça me fait gagner deux semaines. Ah <rires> Et t'as m'a fait sponsoriser ça, c'est scandaleux. Bah non, pas bah non. Bah grave, j'ai fait sponsoriser les vlogs. <rire> <rire> et le grand frère, il te regarde. Oh, <rire> hey, le petit t'arrache il, il reviendra. Le petit t'arrache il reviendra. Kevin, quand il sera plus vieux et qu'il aura encore de la vitalité, il, va... il viendra ah c'est beau c'est beau en parlant de ça de qualité etc parce que ça, vous avez mis beaucoup ce mot et c'est pour terminer un peu ça c'est des questions que j'aime bien poser à des vidéastes vous avez, voulu, vous avez vécu l'évolution de youtube dans tous les sens littéralement maintenant il euh, y a de plus en plus de vidéos qui ont, qui, qui ont des grosses prods avec de plus en plus des fois de gens ne serait-ce qu'il y a pas longtemps je regardais une vidéo de la situation euh, dans les crédits à 25 personnes quoi tu mmh. vois genre c'est bon Maintenant, les vidéos, c'est plus genre un gars, deux gars, trois. Ça peut être 15, 20, 30 personnes. Les vidéos de Squeezie, as ils sont 40 dessus maintenant et tout. Ça donne du coup un certain format qui a une certaine qualité, qui peut aussi un petit peu différer de, de, du standard Internet classique. Vous en pensez quoi de cette évolution-là mmh. je, je pense que c'est dans la logique des choses, en fait. Le milieu, ah. c'est tellement structuré maintenant. C est, c est, en fait, c'est sûr qu'aujourd'hui, quelqu'un qui commence sur YouTube, euh, soit c'est un prodige et il s'en sort, soit voilà, il se mange un mur de personnes qui ont fait leur fortune depuis dix ans et qui, et qui, qui produisent euh, voilà, du contenu qui n'est pas atteignable par un, par un créateur classique. Euh, je pense que on voit quand même la différence entre ceux qui mettent les moyens mais qui continuent à le faire avec le cœur et ceux qui mettent les moyens pour suivre la méta et juste pour faire des vues et pour... Euh, voilà. euh, maintenant, qu'est-ce que j'en pense euh il y a de la place pour tout le monde, en fait, sur Internet. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont sur TikTok. Hein. C'est un, un moyen différent de, de se faire connaître. Euh, je, je, c'est sûr que, d'un point de vue extérieur, il y, y a un petit côté nostalgique de moi où je me dis... Euh, C'était bien à l'époque où on faisait tout avec des allumettes, tu ouais, vois, ouais. et on se faisait connaître par, par ça. De euh, mon temps <rire> De mon temps Il fut un temps <rire> euh, Et mais voilà, dit... c'est un... Le, le game il est comme ça aujourd'hui mais aussi je, comment dire aujourd'hui si tu pètes aujourd'hui tu pètes vite hein. t'es es gros très très vite tu vois alors qu'à l'époque même si même si tu perces ça prend son temps quoi ouais. aujourd'hui dès que tu as percé boum il ouais. y a tout qui tombe d'un coup. Les sponsors, les, les, trucs, sponsors, les, machins, les trucs, les machins. agences qui tout viennent. Tout d'un euh... coup, tu vois. Les agences, elles sont aussi directes. Non, mais c'est sûr. Mais après, Ça, le... moi, je pense que c'est dans la logique des choses, quelque part. Tu sais, tu dis, le milieu, c'est structuré, structuré. Il y a de plus en plus de moyens, en réalité, même de la part des business qui sponsorisent. Il y a, il y a des business plans qui, aujourd'hui, sont tout faits. Là où, à l'époque, ce n'était pas du tout le cas. Aujourd'hui, c'est est vraiment tout est, tout est tracé, en réalité. Euh, maintenant, je t'avoue que le fait de, de produire avec énormément de moyens, je trouve que c'est... Alors à moindre mesure, mais quand même très franco-français, mmh. dans le sens où quand même là actuellement aux états unis tu peux... Alors il y a les Mister Beast, etc., on ne va pas se mentir, mais tu peux encore trouver des vestiges de mecs où tout simplement, ils sont là, ils sont assis, ils, font, euh, ils parlent comme ça, mais avec une caméra éclatée. En plus, c'est un peu leur DR, ouais, ouais, ouais. c'est un choix. Mais euh, euh, je trouve que c'est assez français aussi de se dire que tu as envie de produire et euh, de rendre ça un petit peu comme la télé, des fois, par moments. Euh, et on le voit également maintenant, à moindre mesure, ça se déporte. C'est pas que sur YouTube, ça arrive sur Twitch maintenant. On a des formats qui sont très produits avec des équipes pro derrière, des techniciens euh, de la bonne régie, etc. Ah ouais. euh, et, euh, et quelque part, c'est bien pour tout le monde parce que euh, ça challenge l'ensemble de l'écosystème. Ça pousse les gens à aller plus loin. Euh, et euh, ça, ça permet également de, de se recréer créativement, de se dire « Ok, euh, peut-être que là, si j'ai envie de mettre les moyens, on y va, on réinjecte l'argent qu'on a gagné à travers les sponsors et on voit ce qu'on peut faire euh, par la suite. » Donc, je trouve que c'est quand même une bonne chose, euh, honnêtement. Euh, après, encore une fois, le plus important, comme Kevin disait, c'est toujours essayer de le faire avec le cœur et pas simplement se dire « Je vais faire une prod » parce que hop, hop, hop, il ouais. y a une prod à faire. Quoi. Euh, je pense euh... qu'il qu n'y a pas que ça. Je pense qu'il y a à faire avec le cœur. Bien sûr, tu, tu mets les moyens, tu fais avec le cœur, mais aussi… Je pense penser à des contenus qui ont de la longévité, tu vois. Et par exemple, nous, sur, sur, sur notre chaîne, sur le Virgin, la chaîne qui a, la vidéo qui a coûté le plus cher, c'est Dragon Ball, le clip sur Dragon Ball, mais aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, il y a plein de gens qui la regardent tous les mois, tu vois. Et en fait, c'est vrai que moi, j'ai un peu de mal à me dire, vas-y, je vais mettre 80 000 euros, 200 000 euros, j'en sais rien, dans une vidéo, qui, euh, en fait, euh, c'est du consommable et qui, qui a une durée de vie, tu vois. Tu as des vidéos, bah, une fois que tu les as regardées, tu sais que tu ne les regarderas plus jamais parce que c'était juste du divertissement et elles ne t'ont pas appris grand-chose, tu vois. Et en fait, moi j'ai du mal à mettre beaucoup d'argent dans un contenu comme ça. Je me dis, si je mets beaucoup d'argent dans un contenu, je préfère que ce soit un truc soit qui fasse réfléchir, soit que les gens vont revenir, quelque chose qui va les marquer pour que... Euh, au moins, voilà, ce n'est pas limité dans le temps. Mmh. C'est un peu ma vision des choses. Euh, après, c'est sûr que ce genre de contenu est plus difficile à trouver, à imaginer, etc. Mais je trouve que ça, le jeu en vaut la, ch la chandelle, comme on dit. Mais euh, ça me permet de rebondir sur quelque chose, je trouve que, euh, alors indépendamment de TikTok, euh, je l'avais ressenti à l'époque où je m'étais lancé sur Twitch, c'est moins vrai aujourd'hui, hein. ah, ouais. euh, mais en tout, cas que, euh, en tout cas pour lancer une chaîne Twitch, il fallait sensiblement beaucoup moins de moyens oui. euh, que euh, sur YouTube à, à un instant T quand j'avais commencé, quoi. dans le sens où à cette époque-là, il y avait déjà des prods. Et tu te disais, bah en fait, un mec qui débarque sur YouTube, il était foutu, quoi. Il est en concurrence avec une barrière à l'entrée tellement élevée financièrement que c'était compliqué. Alors que là, le stream, justement, il y avait ce charme de « je suis dans ma chambre, on joue, on kiffe et on échange ». Et aujourd'hui. De euh, moins en moins. Oui, de moins en moins, parce que euh, Twitch également suit son propre bout de chemin et ça va s'amener à être de plus en plus produit, ce qui est, je pense, encore une fois, une bonne chose. Euh, ça, ça dépend si ça devient trop télé non plus, mais euh, euh, ça, ça peut être une bonne chose. Maintenant, le prochain pan, c'est TikTok. Pour l'instant, tu vois, on a notre téléphone, on, on se fait plaisir et euh, maintenant, c'est comme ça que certaines personnes peuvent devenir connues. C'est cool, en fait. Je pense Il a, que là, TikTok, tu euh... penses qu'il y aura masse de prods sur TikTok bientôt Masse de prods, je pense pas, non. Est le mec qui, est, qui est le mec qui lance 20 000 balles de ping-pong <rire> pendant une heure, et avec plein de, plein, de, plein de caméras différentes, tu et, et tout de suite, va-t-il mettre la balle de ping-pong dans le... Genre... Là, là, là, ça change du micro-trottoir avec le... Ah ouais, non, là, bah après, là, ça, ça c'est aussi c'est tout un écosystème. La manipulation sur TikTok, c'est pas la même chose que, euh, que sur YouTube et sur Twitch. Là, pour l'instant, c'est encore assez... Ça commence, ça commence, mais euh, pour l'instant, c'est encore un peu éphémère. Ouais. On verra un peu ce que ça a donné. D'ailleurs, oh, les YouTube, genre, il faut qu'on en parle, là. Euh, Il vient de monétiser les shorts. Ouais. J'ai voulu faire un test. C'est pas encore très concluant. C'est minable. Hein. <rire> après, je crois que c'est à, ouais. ouais. ouais, à la fin du mois. Mais pour l'instant, c'est minable. Je crois que c'est à la fin du mois qui check. J'ai des échos. J'ai des échos à base de euh, un 400 000 vues qui avait 2 euros. Tu vois. Ouais, ouais. Non, mais c'est minable pour l'instant. Mais après, en fait, je crois que c'est à la fin du mois que le vrai chiffre ressort. Ouais, ouais, ouais. Bah après, j'attends, j'attends que, que de voir. Hein. Je demande qu'est-ce qu'on prouve le contraire et eh bah ben écoute on verra ça en temps voulu et ça permet de conclure gentiment cette émission merci les amis merci, merci les gars d'avoir bon. accepté de ça. venir vraiment c'était un vrai plaisir de vous recevoir une belle année. merci au chat et ouais merci le chat, chat. On. on est euh, toujours bah, là est en live ça. et tout et c'est vraiment très important on aime bien interagir <rire> avec vous <rire> <rire> bon allez on se permet de troll tranquillement mais en tout cas c'est un vrai plaisir de, de, de, de vous avoir reçu et merci de m'avoir accordé euh, bah, déjà à votre présence une fait de venir un peu à deux comme ça tu vois de pouvoir bah, discuter et tout c'est vraiment, vraiment super kiffant et j'espère que ça vous a fait plaisir également c'était très, très cool. Pareil. Belle discussion. Superbe. Super. Et bah, écoutez, les amis, si vous avez raté l'émission, comme d'habitude, bah, les rediffs Twitch sont gratuites. Et puis surtout, après, ça va sur YouTube dans la soirée ou demain, selon la vitesse du traitement HD, vous connaissez le bail. La semaine prochaine, j'ai un invité un peu d'exception. Je vous en parlerai en temps voulu, mais sachez que vous risquez d'être hypé pour certains. Je vous remercie de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Ciao, ciao